Bonjour à tout le monde. Euh, pour commencer, je vais faire une toute petite intro en attendant que tout le monde arrive. Une petite intro sur le réseau CIST pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas. Donc, c'est un réseau technologique du, qui a été labellisé par le CNRS-INSU en 2016 et qui fédère les gestionnaires de données d'observation, donc dans les observatoires des sciences de l'univers, et puis plus largement dans les unités du CNRS ou des autres organismes de recherche avec pour objectif de partager des technologies, des savoir-faire, promouvoir les bonnes pratiques et l'interopérabilité. Donc on a un site web, ciste.cnrs.fr, avec toutes les ressources, les formations qu'on organise, euh, les séminaires qu'on a fait, etc. Et une, une liste de diffusion à laquelle vous pouvez vous abonner. Alors cette année, en remplacement des séminaires annuels qu'on fait euh, d'habitude, euh, en fait on a euh, joué le programme, enfin plus ou moins le programme, en sous forme de webinaire. Donc il des web euh, donc là ici en gris, vous pouvez voir ceux qui on, qu ont été faits là depuis septembre et dont les vidéos sont disponibles, il euh, y a les liens depuis notre site web. Euh, en suivant euh, le séminaire euh, SIST 2021, euh, vous, aurez, vous aurez, vous accéderez aux présentations et aux vidéos. Donc aujourd'hui, on a un webinaire sur euh, le package, enfin les packages euh, GeoFlow Co. Euh Co. Je vous en dirai évidemment un mois après. Et je voulais annoncer donc euh, le 27 mai et le 3 juin, on aura euh, deux webinaires euh, sur des retours d'expérience en gestion de données d'observation. Euh, voilà, tout le monde, j'ai un doute sur le fait que les gens m'entendent, mais euh, d'un seul coup. Si, on t'entend Juliette, mais... Euh, ok, les... c'est parfait. Tous les micros ne sont pas coupés par contre. Hein. ouais bah, je vais couper les micros. Euh, voilà, donc pour les, donc vous serez informés hein, sur, euh, je communiquerai, on communiquera là-dessus, là sur les retours d'expérience Cist bientôt. Et on a des formations. Euh, donc il y a une, il euh, ANF qui est en cours de réalisation en, en distanciel et puis un peu en présentiel, on espère en juin, sur les bases et outils géomatiques pour la gestion des données géoréférencées, qu'on essaiera sans doute de rejouer en l'année prochaine. Euh, on a fait une formation au début d'année sur le standard SOS pour la diffusion de données de capteurs euh, standardisés avec l'outil ISTSOS euh, Et on va faire, donc on communiquera également bientôt dessus, en fin octobre à Fréjus, on va faire pendant deux jours, une formation sur euh, l'équivalent mais version logiciel 52 de Green Earth. Euh, une formation qui sera euh, euh, donnée par les, par les développeurs de l'application. Et enfin, euh, donc ça on vous en redira un mot euh, tout à l'heure. Sans doute début décembre à Toulouse, il y aura un atelier de deux ou trois jours sur les outils Geoflow. Euh, les outils Geoflow. Euh, voilà, donc je vais passer la main à euh, Wilfried pour euh, la présentation. Donc Wilfried, je t'ai mis comme présentateur. Normalement, tu dois pouvoir. Euh, ok. Euh, attends, je te mets la présentation si tu veux, ou tu la mets. Ouais. Non, non, non. Donc on va commencer Donc euh, pour GeoFlow là pour cette présentation de ce matin. On a donc on va commencer par une présentation générale de l'outil qui sera réalisée par Wilfried Heinz qui travaille à Linrae, qui est gestionnaire de données à l'UMR Dinafor. On fera une petite session de discussion assez rapide après, et ensuite on aura une présentation un peu plus détaillée réalisée par Julien Bard qui travaille à l'IRD à l'UMR Marbec. Euh, on fera des, une autre session de discussion ensuite. Et pour celles et ceux qui seraient intéressés pour participer donc, à un atelier sur Geoflow, euh, sur la mise en place en application de cet outil, euh, il y aura un petit sondage rapide euh, d'intérêt pour préparer cet atelier. Donc, euh, pour celles et ceux qui seraient intéressés, n'hésitez pas à rester jusqu'au bout. Et tout au long de ce webinaire, on aura également donc euh, Emmanuel Blondel, qui est disponible pour répondre à vos questions, qui est le développeur principal de Geoflow et qui est consultant, si je ne me trompe, à la FAO. Euh, voilà, je te laisse commencer, Wilfried. Et, et juste avant que Wilfried démarre, si vous avez des questions que vous souhaitez poser sur le chat, n'hésitez pas, on fera une petite récap au moment des questions. Merci Merci Juliette et Émilie. Euh, bonjour à toutes et à tous. En fait, je vais, si ça ne vous en mette pas, je ne vais pas mettre ma caméra parce que j'ai une connexion un peu précaire et je voudrais pas que ça... Donc je vous salue de loin Et je... euh, Bon, vous l'avez compris, cette matinée sera consacrée à la présentation de GFO. Alors c'est à la fois une présentation générale pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas l'outil mais c'est aussi l'occasion en fait parce que vous savez peut-être qu'il y a déjà eu des, des sessions consacrées à cet outil-là euh, par le passé, enfin, il n'y a pas très longtemps, en hein, 2019. Et euh, donc, c'est aussi l'occasion de faire un, un petit point d'étape en fait, sur les avancées de, de l'outil. Donc, euh, depuis quelques années que, que Julien et Emmanuel ont lancé ce projet-là, en fait, on voulait commencer par, euh, par, par remercier les, les financeurs et, et surtout préciser le fait que, justement, c'est un, un projet qui a pris pas mal d'ampleur en peu d'années. Et quand on a fait le, le compte de, de, des financeurs, des gens qui ont pu contribuer à, au développement de, de Geoflow, on s'est aperçu finalement qu'il y avait, qu y avait pas, mal de, pas mal de financeurs et pas mal de contributeurs à, à ce projet-là. Donc on les remercie évidemment. Donc moi je suis chargé d'introduire cette matinée et je vais commencer par, par un contexte en deux mots sur, sur qu'est-ce qui a amené en fait à... à à faire émerger cet outil-là, hein, en fait, parce que vous le savez tous. Alors, si vous êtes. Alors, je ne sais pas quel est vraiment le, le, les profils des gens qui, sont, qui écoutent ce matin, mais on va partir du principe que vous êtes concernés de près ou de loin par, par la gestion des données. Et en fait, pour les gestionnaires de données, en fait, il y a depuis 2007, enfin, on considère que depuis 2007 est l'arrivée la, la, la, de, de la directive européenne Inspire qu'il y a vraiment eu euh, euh, un, un effort et un mouvement vers, vers le partage des données. Alors les données en général, euh, petit à petit, on s'est dirigé vers les données plus scientifiques parce qu'on a longtemps considéré que dans la science, on n'était pas, pas concerné par ce partage des données. Et c'est pour ça qu'en fait, en, en 2016, certains instituts se sont, se sont lancés dans le, dans le mouvement et en fait ont vraiment affiché clairement qu'ils ils, s'investissaient dans... Dans le, dans le partage et la diffusion de, leur, de leur, non seulement de leur publication, mais aussi de leurs données. on C'est le cas de, de l'Indra, qui est devenu l'Indra entre-temps. Et en fait, tout le monde a été mis d'accord en 2018 quand, quand, avec la loi Le Maire et en fait avec un plan national donc, fait par, par le gouvernement français en fait, pour, pour, que la, pour une science ouverte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, science ouverte hein C'est vraiment la libération à la fois des données, mais des codes et toutes les informations qui accompagnent ces données-là. Donc depuis, en fait, du coup, très peu de temps, on est, on est quelque part euh, fortement incité à, à faire le partage de nos données. Oups, là, pardon, je ne sais pas ce qui s'est passé là. Ah oui, si j'ai fait, pardon, j'ai fait un petit, un petit zoom. Donc en fait, ce contexte à la fois juridique, institutionnel, national et international, donc nous a amené à, à, dans un contexte voilà, que, dans lequel on est en plein actuellement, c'est-à-dire le contexte de la science ouverte donc une science ouverte et reproductible, avec tout un ensemble de concepts dont on pourra peut-être parler tout à l'heure dans la discussion, notamment les critères faire pour, pour, pour faciliter la récupération, l'accessibilité, la réutilisation des données. Et aussi un ensemble d'outils et de normes qui, qui nous incitent fortement justement à, à valoriser nos données au travers, au travers d'un partage. Et je pense notamment à la Google Dataset Search qui qui est un peu révélateur dans, dans le sens où si Google se lance dans euh, la, la recherche et la mise à disposition des jeux de données, euh, c'est que quelque part, il y a, le mouvement est vraiment, est vraiment lancé. Alors, juste un petit rappel concernant les données de la recherche. Donc, vous le savez tous, euh, tout ce qu'on fait au jour le jour euh, dans nos instituts euh, de recherche, en fait, est financé par, par l'argent public, hein, et donc le trésor public. Et euh, ce qu'il est bon de rappeler, c'est que... Si on ne fait pas l'effort de créer des métadonnées, enfin d'accompagner les données qu'on partage par des métadonnées euh, les plus riches possibles, en fait, on peut tout simplement considérer que ces données-là euh, sont en mettre à la poubelle, puisque une donnée non décrite et non renseignée, euh, on, on, peut, on, peut, on, peut, on peut considérer qu'en fait, elle n'est pas, pas du tout réutilisable. Donc ça, c'est toujours bon de l'avoir en tête hein, quand on se pose la question, est-ce que vraiment... Euh, je partage mes données, mais est-ce que, est que vraiment je fais l'effort de faire les métadonnées. À l'inverse, hein, fournir, faire un gros effort sur les métadonnées, donc faire, euh, faire toute la démarche d'aller publier des métadonnées pour euh, faire connaître nos jeux de données, mais sans fournir les données. Là, on, on, on, on ne va pas jusqu'au bout, jusqu bout de, on ne joue pas le, le jeu jusqu'au bout de l'Open Science, Puisque, ben, évidemment, c'est très bon de faire connaître nos jeux de données, mais une science reproductible, elle n'est permise que par la fourniture des données et des métadonnées. Voilà, donc c'était un tout petit rappel par rapport à ça. Euh, je voulais aussi rappeler euh, que tout au long du cycle de vie des données, donc pour, pour, pour insister sur l'importance de ces métadonnées-là, Donc je suppose que tout le monde euh, a, a l'habitude de voir ce, ce schéma-là. Alors, ce schéma sous cette forme, et il, y a, il y en a plein d'autres. Hein. En gros, l'idée, c'est de dire que. L'importance des métadonnées, en fait, elle, elle intervient tout au long du cycle de vie des données, puisque même, même avant, avant même l'existence ou la constitution des données, donc qu'elles soient acquises sur le terrain ou faites expérimentalement, on peut déjà créer des métadonnées avant l'apparition des données. Et tout au long de l'évolution ou la constitution de ce jeu de données, de tous les traitements qu'on va y faire, euh, euh, la manière dont on va les archiver, on va toujours et il faudrait toujours les accompagner de métadonnées précises, de sorte à ce que n'importe qui qui s'intéresse aux jeux de données dont on parle puisse savoir un petit peu l'historique et la façon dont il a été constitué. Donc vraiment, ça c'est pour inciter sur le fait que les métadonnées et je pense que vous le savez tous et c'est un message qu'on entend donc du coup depuis que depuis que le contexte fait qu'on se, se lance dans le partage des données, <cười> les métadonnées sont un des facteurs clés de la du, du bon partage des données. Et par rapport à ça, donc du coup, si on se place, alors, en, en, pour l'introduction, vous allez voir, je, je, me suis placé, euh, je me suis placé en tant que moi, gestionnaire de données, ou gestionnaire producteur de données, et, euh, et, et qu'est-ce qui m'a amené en fait à, à, <coughs> pardon, à utiliser Geoflow, et, et pourquoi ça m'a un peu changé la vie. Donc voilà, Donc les métadonnées, moi j'avais ça en tête, je, je savais qu'il fallait que j'accompagne mes jeux de données de métadonnées riches, mais par contre pour le faire... Mais en fait, euh, c'est une multitude d'outils. Donc, qui dit outil logiciel, hein, outil numérique, ça, ça, ça veut dire interface à s'approprier. Il y a aussi, vous le savez, euh, dès qu'on plonge, dès qu'on met le doigt dans les métadonnées, euh, tout un ensemble de standards, de normes euh, auxquelles il faut se frotter, forcément, si on veut aller euh, dans le détail des choses. Et donc, euh, alors en fonction de, des données que vous, que vous gérez, alors qu'elles soient... Euh, de nature spatiale ou liée à des données, de, à une discipline de biodiversité, écologie, je sais pas, omique, n'importe quoi, dans chaque discipline, on, on a des chances d'arriver vers une norme un peu, un peu particulière. Et donc, ça veut dire que, dans un, par exemple, dans un, un labo de recherche un peu pluridisciplinaire où, où les données traitées sont très hétérogènes, mais il va falloir non seulement, si on veut bien faire, bien faire les choses, se, se diriger utiliser des normes appropriées en fonction des disciplines, et qui qu norme, donc je le disais tout à l'heure euh, dit souvent un, voire plusieurs outils euh, standardisés pour, pour ces normes là et donc vous voyez, Alors, ça c'est juste quelques exemples mais euh, donc j'imagine que tout le monde connaît GeoNetwork pour, euh, pour les catalogues de métadonnées spatiales donc il y a tout un ensemble Donc, à la fois des, des, des outils, des normes euh, des initiatives, alors en plus maintenant on voit émerger euh, j'ai mis le PNDB <cười> Pardon, des pôles de données nationaux qui, euh, qui sont le, les... Enfin, en tout cas, s'affichent comme des garants de la, de la pérennisation des données en fonction de leur, de leur nature. Donc, en gros, pour un producteur de données, il, eh il faut se conformer un petit peu à tout ça. Euh, on a des... je, je, je, je pas le bon mot, mais j'allais dire des pressions institutionnelles pour justement pouvoir alimenter le mieux possible ces différents pôles. Les différents outils institutionnels, euh, on veut faire de l'interopérabilité, c'est-à-dire qu'on va, on va, on va s'attacher à faire en sorte que nos données et nos métadonnées soient euh, affichables et euh, utilisables dans ces différents outils-là. Donc, vous, vous, le, vous le voyez, c'est vraiment un, un effort euh, considérable de, de, à faire pour, pour aller vers une interopérabilité totale et surtout se dire « je fais des données, je fais l'effort de les faire, de, de partager mes données ». Mais ça veut dire, derrière, il va falloir que, ben, que je m'adapte et, et surtout que je sois obligé de, de prendre en main un certain nombre d'outils et Donc, je vous donne un exemple très concret. C'est euh, euh, un CDD qu'on a à l'INRAE, donc dans mon laboratoire d'INAFOR. En fait, en 2012, on, on s'est lancé euh, avec un financement euh, région avec le parc national des Pyrénées dans la digitalisation et la cartographie des forêts anciennes des Pyrénées. Donc, on a recruté une personne qui a, qui a fait ce travail-là donc, elle a donc généré, euh, on va dire, un jeu de données, hein. c'est un jeu de données cartographique euh, qui a été constitué dans des fichiers chèques, bref, et euh, on s'est dit, bon, tout, ce, ce jeu de données-là, il serait bon de le valoriser, de, ne serait-ce que parce qu'il fallait qu'on le fasse euh, du fait de, du financement qu'on avait eu, et donc, euh, les trois, si on devait se contenter de trois choses qu'on qu était, entre guillemets, obligé de faire, c'est, il fallait qu'on fournisse la cartographie de, de ce jeu de données, puisque c'est des données spatiales, on vous l'avez compris, euh, on a fait un effort pour, pour générer des données, pour que ce jeu de données soit accompagné de, des bonnes informations pour qu'il soit réutilisé. Et on s'est dit, ben, pour aller jusqu'au bout de la valorisation de ce travail-là, on va essayer de le publier, au sens publier, euh, euh, publication d'un jeu de données, donc avec.. Euh, Je n'ai pas du tout parlé de data paper et compagnie, mais attribuer un jeu de données unique et le déposer dans un entrepôt. Et donc ces trois actions-là, quelque part. Voilà, vous voyez, ça a signifié, en, en, de manière très concrète, ben, on a voulu générer donc, des métadonnées. Information spatiale, donc ça veut dire euh, plutôt euh, norme ISO 1915, donc l'outil « Jo Network », euh, vu qu'on était à la for alors c'est pas tout à fait j'ai un peu triché, je vous avoue pour, pour l'exemple, mais on était à la frontière entre le, le, les données naturalistes et les données cartographiques. Donc, on parle de forêt. On aurait pu dire bon, on veut aussi euh, déposer les métadonnées que je donnais dans, dans, dans la serre, en, en tout cas écologique, donc avec la norme EML. Donc, on dit on va devoir aussi s'approprier l'outil MetaCat qui permet de générer les métadonnées en EML. Si on veut cartographier tout ça de manière, euh, enfin, en tout cas en ligne. Il va falloir à un moment se pencher sur l'interface de GeoServer, puisque GeoServer, c'est ce qui permet de cartographier, de créer des flux, des flux cartographiques. Ça aurait pu être MapServer. Si on veut un rendu joli, il va falloir s'approprier OpenLayer. Enfin bref, où il y a des outils tout près, mais vous voyez, on a déjà quatre interfaces pour les déposer, ces données. Un outil institutionnel, donc ce qui est notre cas à l'INRA, c'est Dataverse. On aurait pu choisir un entrepôt généraliste comme Zenodo, mais ça veut dire pareil, notre jeu de données, il va falloir qu'on aille dans Dataverse, qu'on le décrive, qu'on qu s'approprie ces interfaces-là. Donc, vous voyez, en gros, minimum, on a trois interfaces logicielles. On peut aller jusqu'à six ou bien plus. Et, euh, et ça, souvent, en tout cas, ce qui a été constaté, c'est que c'est un véritable frein à cette, à cette, à cette, à cette démarche d'aller vers du partage de nos données. Et donc là, je vous ai fait quelques captures d'écran. Donc en gros, ça veut dire, ça la, ça. c'est Donc pour ceux qui connaissent, c'est du, du jeu Network, donc une fiche de métadonnées, donc, qui concerne notre jeu de données de cartographie des forêts anciennes, où vous voyez, c'est ben, une interface. Alors évidemment, tous ces outils-là, pour ceux qui les connaissent depuis plusieurs années, on a, on a constaté évidemment, et c'est une très bonne chose, hein, que les ergonomies de, de ces différents outils ont considérablement, considérablement euh, été améliorées. Donc, elles sont de plus en plus user-friendly, les outils sont stables et tout ça. Donc, ça, c'est on, on un constat qui est très positif. Mais malgré tout, ce n'est pas, pas le fait que, enfin que. Alors, avant, effectivement, les, les interfaces n'étaient pas forcément agréables à utiliser. Mais maintenant qu'elles le sont, malgré tout, la, la multiplicité des interfaces à s'approprier, c'est ça qui crée la difficulté. Donc, Geo Network, euh, là, vous avez du Geo serveur, c'est-à-dire qu'il faut configurer nos couches et tout ça. Euh, l'interface du Dataverse, hein, donc ça, je ne vous ai pas montré de zénoto, mais alors évidemment, on est toujours dans des choses qui sont semblables, mais malgré tout, chaque outil a sa propre interface, son fonctionnement, sa logique, et il faut, euh, faut d'une manière ou d'une autre, se l'approprier. Voilà, donc ça c'est une interface cartographique, Bref, je passe tout ça, alors ça c'est juste pour montrer, donc la finalité malgré tout, c'est, euh, c'est une finalité, évidemment, ce n'est pas le truc absolu, mais ça, c'est une interface de Google Dataset Search. C'est pour dire qu'au final, si on fait l'effort d'aller faire ces outils standardisés, on aura la possibilité de, de rendre vraiment visible nos jeux de données. Donc ça, c'est un peu ce qu'on vise, Alors même s'il n'y a pas du tout besoin de s'approprier l'interface de Google Dataset Search. Mais bon, pour refaire un petit, un petit bilan, vous voyez, donc notre jeu de données, quel qu'il soit, euh, voilà. on veut faire des métadonnées, on veut faire du web mapping, on veut, alors ça, je ne l'ai pas dit tout à l'heure parce qu'on ne l'avait pas fait pour notre jeu de données, mais on pourrait vouloir faire des, des plans de gestion de données autour de ça. On voudrait pouvoir les spatialiser, les intégrer dans des, dans des bases de données spatiales. Donc, en fait, on est bien au-delà des, des six interfaces. Alors, tout ça, c'était avant, avant Geoflow, puisque je vous dis, en fait, on, je pense qu'il y en a plein parmi vous qui, en ont, qui ont vécu ça, hein, devoir aller se, se pencher sur un nouvel outil parce qu'il fallait faire une nouvelle norme. Mais euh, comme je vous disais, donc ça, c'était avant Geoflow, parce que, et c'est le gros intérêt, et c'est ce que va vous, vous présenter Julien juste après, l'intérêt de Geoflow, c'est tout l'effort qui se concentre hein, euh, sur les métadonnées se fait au travers de l'interface la plus simple qui soit, c'est-à-dire un tableau. Alors, un tableau, vous verrez, il y a plusieurs, plusieurs façons de gérer ces tableaux là Mais c'est un tableau source, un fichier de configuration et une ou plusieurs commandes R qui vont déclencher N actions possibles. Et donc, je termine avec ça. Vous voyez, donc on a à nouveau notre jeu de données. Et c'est la vérité. Hein. Ce, que, ce qui a été fait, c'était... On a vraiment utilisé GeoFruit pour le faire. Hein. Donc, au lieu d'aller sur GeoServer, sur OpenLayer, sur Network, Metacad, Dataverse, Zenodo... On a fait un petit tableau, c'est celui que vous avez vu juste précédemment, où on a décrit notre jeu de données au travers de, de métadonnées dans un tableau. Une petite configuration qui vous sera détaillée ensuite, et l'exécution du, du workflow, donc une chaîne de traitement, hein, fait, basée sur plusieurs packages R. Et tous ces outils ont été alimentés. Donc toutes les, toutes les captures d'écran que vous avez vues tout à l'heure, en fait, je n'ai jamais saisi une, une quelconque chose dans les interfaces. En fait, elles ont été alimentées par, par l'outil et voilà, ça fait 20 minutes et j'arrête là. Euh, bah super, merci. Euh, je ne sais pas si finalement ça vaut la peine de faire des questions à ce stade-là. Euh... Je pense que c'était relativement clair, à moins qu'il y ait déjà des questions. Il y avait très une question, ouais, il y avait juste une question de Marie-Claude. Marie-Claude, je ne sais pas si tu as le micro. et Si tu veux un peut-être préciser ta, ta remarque. Euh, ce que je voulais dire, euh, bonjour. Ce que je voulais bonjour, dire, c'est que pour moi, ce n'est pas la difficulté d'utilisation de, des, des interfaces différentes qui est problématique. C'est plutôt le fait qu'on va rentrer à des temps différents les données dans chaque outil, par exemple, dans GeoNetwork ou dans MetaCat, et qu'on n'aura finalement pas les mêmes informations avec, avec des outils différents et on aura des versions différentes. Et surtout, quand il faudra remettre à jour parce que sa base de données a changé ou son jeu de données a changé, euh, on ne fera pas l'effort d'aller le changer sur tous les outils. Pour moi, ah, la, ouais. le fait d'avoir un point centralisé et de, entre guillemets, balancer les métadonnées sur tous les outils, font qu'on a toujours la même version, quel que soit l'outil avec lequel on interroge les métadonnées. Tu as tout à fait raison Marie-Claude, en fait, je n'ai pas parlé de même, serait-ce de la, la nécessité des doublonnages, en fait, si on a plusieurs interfaces, mmh. c'est-à-dire qu'il faut ressaisir plusieurs fois dans plusieurs interfaces. Mmh. Bon, après, toi, tu parles en tant qu'experte euh, géomatique, non. donc ça te, ça te, ça non. Te fait, rien ne te fait peur, en tout cas, en termes d'interface, mais moi, en fait, je parlais aussi, je me plaçais en termes de… On verra, on, on, on, on, on, va, on va poser la question dans le sondage tout à l'heure, hein. mais en fonction des publics, moi, j'essaie. Je en fait, l'idéal, on est d'accord Je ne l'ai pas rappelé, j'aurais dû le faire. C'est que pour faire des métadonnées, pour décrire des données, les personnes les mieux placées sont celles qui génèrent les jeux de données ou qui sont au plus près des jeux de données. Et ce n'est pas souvent, voire rarement, le, le gestionnaire des données du labo qui, qui connaît le mieux les jeux de données. Donc effectivement, c'est souvent lui qui s'occupe des interfaces et, et c'est souvent euh, un informaticien ou un géomaticien. Mais on voit que si on, fait de, de, si on incite les collègues non informaticiens à faire l'effort d'aller décrire les choses, eux, ils vont vous dire que euh, ben, devoir aller dans X interface, ça ne ça, ça, ça leur plaît pas. C'est chronophage et en plus, ça, des fois, ça leur fait peur. C'est-à-dire qu'on euh, n'est pas on n'est pas familier des normes, tout ça. Hein, aller se... bon, même si, encore une fois, je l'ai dit, hein, elles sont de plus en plus ergonomiques. Elles sont hyper user friendly, mais, euh, mais ce n'est pas, pas naturel pour, pour, beaucoup de, pour beaucoup de personnes. C'est pour ça que j'avais cité sur ce point là, mais, mais tu as raison, Marie-Claude. Hein, effectivement, il y a d'autres aspects de la multiplicité d'interfaces qui, qui, qui arrive, notamment euh, voilà, la temporalité des données, des informations. Est-ce qu'il y a d'autres questions à ce stade Bon, je vais passer la Moi, main à... J'en aurai une petite. Ah, vas-y. Bonjour Nicolas Redley. Non, non, euh... ouais, Si, pas Nico, il va, il va m'embêter. <rire> euh... En fait, tu parles beaucoup des interfaces. Je trouve que la difficulté, c'est surtout les normes. Et, euh, et je sais pas si euh, vous avez réussi à géoflow à lisser ça, mais euh, à chaque fois, il y a dans chaque norme des concepts à peu près proches, mais pas tout à fait les mêmes, des représentations des données. Euh, genre, je sais pas, moi, le fournisseur des données qui va être pas modélisé exactement de la même façon. Et puis, EML, ça, ça focalise pas sur les mêmes choses que, euh, que, le, que les données géomatiques, quoi. Du coup, euh, du coup, ce qui paraît difficile, c'est plutôt le, le, le, de mapper des données métiers dans différentes normes. Et, euh, et du coup, je sais pas si vous avez. Arrive... Enfin, ouais. je suis curieux de voir comment vous avez réussi à, à, à surmonter ça, enfin à dépasser ça. Mmh, parce que la difficulté, là. je trouve que c'est vraiment la, les, les, les schémas de pensée différents. Enfin, c'est des ontologies différentes les normes. En fait, c'est pas des. Tout à fait, tout à fait. Alors c'est implicite hein, quand je. Bon, j'ai préf... voulu parler des infarves parce que. Parce que c'est le truc le plus concret. Mais effectivement, derrière chaque interface, hein, ce que j'ai dit à un hein, moment, c'est que c'est des normes différentes aussi. Hein. C'est-à-dire que non seulement il faut s'approprier les, les outils, mais il faut, il faut maîtriser derrière les concepts qu'il y a, et notamment les normes. Et euh, donc, je, moi, je n'en dis pas plus, c'est Julien qui va le présenter. Mais effectivement, euh, il y a, tu verras, une notion de format pivot et, euh, et de mapping des différentes normes. Et c'est Julien qui, qui te montrera le détail de ça. Mais c'était effectivement une des grosses difficultés. Dans la mesure où on voulait... Enfin, euh, il y avait cette volonté d'aller vers plusieurs normes toujours sur la même base, de, sur la même source, c'est une, une des difficultés. Mais, mais Julien va en parler, juste après. Merci. merci. Julien ouais, Vous m'entendez Oui. T'as la main euh, J'ai la main. Oh, Qu'est-ce que j'ai fait C'est euh... encore moi qui l'ai. Mais si non, tu veux, Julien, je peux main. passer le diapo, hein bonjour à tous donc moi je vais aller un peu plus dans le détail là, de ce que Wilfried a présenté donc, ça va être un peu un jeu d'équilibre parce qu'il va falloir en dire assez pour, sur certains aspects comme par exemple la, la partie sur le modèle pivot et peut-être pas trop pour pas vous, vous décourager d'écouter jusqu'au bout un des objectifs de, de la fin de l'exposé c'est aussi de, de, de permettre à, à ceux qui seraient intéressés par la prise en main de l'outil de se positionner au niveau du, du, du profil utilisateur et des journées de, du programme, des journées qu'on qu souhaiterait proposer en fin d'année pour permettre à des, à des personnes de, de prendre en main, de reproduire, voire même d'adapter euh, ce que Wilfried a, a présenté. Que je vais vous présenter plus en détail. Donc voilà, c'est juste pour vous dire qu'il y aura des parties qui seront peut-être euh, forcément euh, moins intéressantes selon ce que vous recherchez, mais l'objectif à la fin, c'est aussi d'essayer de. de de vous positionner sur des, des groupes pour utiliser certains aspects et peut-être pas d'autres. Donc je vais revenir brièvement sur l'historique. Il y a certains d'entre vous qui ont, ont peut-être participé en 2018 à un premier atelier qu'on avait fait qui n'était pas à l'époque basé sur Geoflow, mais qui faisait en gros usage, c'était un workflow en fait qu'on avait mis en place et qui faisait usage des, des, des paquets que Emmanuel Blondel a. a récemment, hein, je dis récemment, parce que je pense que c'était à peu près cette période-là, 2017-2018, euh, des paquets qu'il a récemment euh, publiés sur Cran, et qui en gros permettent d'amener le monde des standards de l'OGC euh, dans euh, les mains des, des, des développeurs R, ce qui était un vrai manque, puisqu'il n'y avait, avait pas ça, et, et il a vraiment proposé des paquets super complets, et intéressants, qui ont tout de suite, euh, je pense, accroché euh, ceux de notre communauté qui, qui cherchaient à faire en R, ce qui était... Jusque-là, réservé essentiellement à des développeurs Python ou Java, plutôt. Donc, euh, donc voilà, les, ces briques de base, là, les paquets GeoMeta, WS4R, GeoNapi, GeoSapi, Zen4R, sont les briques sur lesquelles s'appuie la construction de GeoFlow pour euh, construire des workflows euh, de, de euh, gestion de données fortement spatial, mais on va voir que c'est n'est pas le cas, effectivement, en revenant sur cette question de, de modèle pivot et de mapping entre normes de métadonnées. Donc, brièvement, parce que c'est pas l'objectif de la présentation, mais malgré tout, euh, cette présentation est, euh, implicitement, elle parle de ça. Geometa, c'est un, un, un paquet développé par Emmanuel qui permet, de, de en gros, d'écrire de l'ISO 1915, 1939, 1910, euh, avec, euh, avec un paquet R. OWS4R, c'est l'équivalent de OWS Lib en Python qui permet de finalement d'écrire de, de, de, euh, ou d'échanger avec des web services de l'OGC type CSW, WMS, WFS, etc. GeoNAPI, c'est euh, un paquet qui permet d'utiliser l'API de GeoNetwork euh, via R. GeoSAPI, c'est la même chose pour utiliser l'API de GeoServer via R. Et Zen4R, c'est un paquet qui permet d'utiliser euh, l'API de Zenodo euh, depuis R. Et donc, ça correspondait, nous, à des actions qu'on voulait gérer euh, depuis hier pour publier de la métadonnée dans GeoNetwork, pour lire un, un CSW, pour euh, publier un WFS, pour assigner un DOI à un, à un jeu de données depuis hier Donc, voilà. Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Mais GeoFlow, donc, qui est encore à l'état de, de repository euh, GitHub à, et qui a vocation à publier à terme sur Cran, euh, comme les autres paquets d'Emmanuel, est euh, un orchestrateur, un, un, un paquet qui permet finalement de, de mettre en musique euh, des actions, des euh, fonctions mises à disposition par les paquets que je vous ai euh, décrits euh, précédemment. Donc comme je disais, c'est très orienté de données géospatiales au début, parce que ce qu'on partageait aussi, c'était ce que disait Wilfried. Hein, il y a la norme inspire, euh, la directive inspire et les normes qui viennent avec de l'OGC qui, qui, qui sont fédératrices pour beaucoup de monde. Euh, il y a aussi le fait que ces standards logiciels sont très très puissants dans ce qu'ils permettent de faire, dans la richesse des métadonnées, dans la richesse des services. Donc c'était un, un cas qu'on qu connaissait et qu'on qu voulait favoriser. Mais malgré tout, on avait quand même en tête d'autres normes. Et on va en parler, Wilfried a commencé à le faire, on va en reparler un peu par la suite. Donc en gros, euh, GeoFlow, c'est une rationalisation de code euh, sur lequel on avait travaillé auparavant. Euh, pour les rendre plus euh, professionnels. Ça, c'est ce qu'Emmanuel a, a fait avec ses paquets et les méthodes qu'il a, qu a introduites. Et qui, euh, au final, est devenu un, un utilitaire pour gérer des workflows. Alors, peut-être pas tous les workflows, mais là, on, je vais essayer de vous présenter ce qu'on peut faire aujourd'hui avec. Euh, et ce qu'on appelle workflow, c'est euh, l'orchestration de, de, de l'exécution de une ou plusieurs actions appliquées à une ou plusieurs entités en s'appuyant sur un ou plusieurs logiciels. Donc ça, c'est très, très large. Mais Action, donc c'est un traitement avec ses paramètres. Donc on va appliquer un traitement à une entité. Et l'entité, c'est la conjugaison de la métadonnée et de la donnée. Et évidemment, euh, ce traitement, ça peut être la publication de la métadonnée de l'entité dans GeoNetwork, de la donnée de l'entité dans GeoServer. Donc c'est un peu comme ça que, que ça se traduit. Quelle Action on va vouloir faire ben, Je veux assigner des DOI à... À des, à des jeux de données en les publiant dans, dans Zenodo. Donc ça, c'est la, la, la traduction de, de, de ce que je suis en train de vous dire. Euh, les principes géné généraux qu'il y a derrière, derrière GeoFlow euh, qui sont assez importants, euh, moi, je ne suis pas vraiment en mesure de comparer ce qu'on peut faire avec d'autres utilitaires de, de gestion de workflow, mais je pense que en particulier très fort dans ce qu'on fait, c'est que pour nous, le, le carburant du workflow, ce qui va vraiment lui permettre de fonctionner, c'est ce que Wilfried vous disait, c'est de réunir la métadonnée dans une même table pour permettre d'amorcer et de lancer l'exécution d'un workflow finalement qui sera assez complexe. Toute l'intelligence en termes de métadonnées et de données, elle est décrite et saisie dans cette table. Pas forcément par gestionnaire de données, mais c'est ça qui va permettre de, de, par la suite de créer les services que Wilfried a décrits, donc des services liés aux principe faire, c'est-à-dire découverte, accès, interopérabilité, visualisation, utilisabilité, euh, et aussi des services spécifiques, ça c'est ce qu'on a commencé à faire dans un deuxième temps, assez récemment, je dirais euh, plutôt euh, depuis l'an dernier, où on s'est intéressé à, à utiliser finalement ces, ce même outil pour gérer des, des workflows type ETL, c'est-à-dire un lot de fichiers CSV qu'on veut charger dans notre base de données avec son modèle bien spécifique, puisque finalement ça permet de faire ça aussi. Donc là je mets presque sa franchir des interfaces graphiques, ça c'était un parti pris très très fort, il y a, il y a eu la discussion juste avant. Euh, les interfaces graphiques, moi j'ai fait le constat euh, personnel pour aller dans le sens des discussions qu'on avait tout à l'heure, que effectivement c'est très compliqué de former quelqu'un euh, à la prise en main euh, d'interfaces graphiques type GeoNetwork, pour aller se perdre dans les rubriques, la, la complexité des normes et finalement saisir au final un, un nombre de métadonnées qui est finalement assez restreint. Donc euh, L'idée, c'est de dire qu'on aurait peut-être eu meilleur temps à faire travailler la personne sur euh, la saisie dans un, un environnement peut-être plus spartiate, mais plus simple à comprendre, plutôt que euh, d'aller passer beaucoup de temps, euh, peut-être même plus de temps, à, à prendre un, un outil euh, pour lui faire sortir les mêmes métadonnées et voir euh, l'ergonomie de l'outil changer euh, à la prochaine version. Et en plus, en ayant plusieurs outils. Donc bon, tout ça, c'était le... le, le c'était l'objectif, c'était de dire ça c'est pas rentable et ce qu'on veut c'est saisir les métadonnées dans un tableau très simple alors on peut le faire en CSV en local sur son ordinateur et évidemment c'est bien plus puissant si le CSV ben, finalement on le saisit dans un, un environnement collaboratif type, type Google Drive donc le workflow il peut consommer ça plutôt que d'essayer de, d'offrir des, des interfaces graphiques très complexes pour toutes les normes et il va plutôt concentrer la saisie sur un, un, un même outil un outil simple. Donc au niveau de la configuration du workflow, euh, c'est-à-dire là où on va déclarer les actions qu'on veut faire, déclarer les softwares, les logiciels avec lesquels on va, on va travailler, donc tout ça est concentré dans un JSON, je vais essayer de vous présenter ça par la suite, et je dis presque s'affranchir des interfaces graphiques, parce que ça aussi ça peut être compliqué pour certains, donc on, on essaie d'amener de, de, de, de, actuellement, Emmanuel est en train de développer ça, une application Shiny pour faciliter euh, l'édition de ce JSON et l'exécution de ce JSON. Ce n'est pas nécessaire pour tout le monde, mais pour certains, ça peut être intéressant d'avoir une petite interface graphique quand même qui permet de, de contourner l'édition directe du, du fichier JSON. De la même manière que le CSV, on ne va pas le prendre dans un éditeur de texte ou dans un terminal. On, on apprécie quand même d'avoir des outils, des interfaces graphiques, on va dire minimalistes, mais, mais, mais faciles à prendre en main. Donc l'exécution du workflow, une fois qu'on a rempli les tableaux, les métadonnées dans ce tableau, et euh, configurer ce fichier JSON, euh, finalement, c'est une commande R qui peut suffire à, à l'exécuter. Donc voilà, Donc, ça c'était pour la partie sur les interfaces graphiques, c'est simplifier euh, le, le, les objets sur lesquels on travaille pour que ça ne devienne pas une usine euh, d'interfaces graphiques et de, de, de, de prise en main d'une ergonomie euh, complexe et, et, et multiplier un problème multiplié par le nombre d'outils sur lesquels on veut travailler. Donc on essaye nous de se concentrer sur ces trois objets-là. Donc, science ouverte et reproductible, bah, c'est ce que disait Wilfried, hein. on veut répondre à ça, et au final, on y répond d'une certaine manière, c'est-à-dire que dans la table, on va saisir les métadonnées, l'information sur les métadonnées et les données, donc c'est ce qu'on appelle la table d'entité. On a les métadonnées qui décrivent les données, et aussi les actions qui vont être appliquées aux données avec leurs paramètres. Donc ça, ça permet d'aller vraiment dans l'aspect open data, open, open source et, et, et, et paramètres conserver sur les actions qui sont appliquées. Donc, en sauvegardant finalement un tableau CSV, on, on arrive à avoir une, une, une, à conserver euh, la provenance euh, et l'historique de, de, des actions appliquées aux données. Donc, euh, bon, Wilfried l'a bien présenté, ça je vais, je vais passer rapidement là-dessus, mais au final, il y a eu la discussion euh, avant que je commence à rentrer dans les détails, euh, ce qu'il s'agit de faire, en termes de cas d'utilisation, c'est d'automatiser et de synchroniser l'exécution de tâches récurrentes pour nous, c'est-à-dire, on fait face à des sources de données type qui sont toujours un peu les mêmes, des données, ce que j'appelle semi-structurées, la CSV, Shapefile, etc., des données plus structurées en base de données, des cubes de données multidimensionnelles type NetCDF ou autre, des données standardisées parfois, voilà, en gros, l'univers des données avec lesquelles on travaille. et ce qu'on nous demande, par la pression, des lois, hein, le cadre légal d'Inspire, le plan national pour la science ouverte, ou des bailleurs, qui posent maintenant des contraintes sur la mise en place de plans de gestion de données, on nous impose d'une certaine manière, à juste titre, euh, de, de, de, de, de créer ces services qu'on met sous le, sous le chapeau fer pour faciliter euh, l'accès aux données, donc services de découverte, services d'accès, réutilisation, par des métadonnées qui permettent de, de garantir la réutilisation, et aussi des services de mapping dont on a parlé, comment on peut euh, permettre de, de transformer une métadonnée X en, en conforme à, une, à de l'OGC, par exemple, en, en une métadonnée conforme à de l'EML. Donc voilà ce qu'on voulait faire, parce que c'est ce que Wilfried a présenté, c'est un travail qui, si on n'arrive pas à l'automatiser, à le synchroniser, bah, pose des gros problèmes déjà de perte de temps, et puis ce que disait Marie-Claude aussi, de, de, de, de, de rafraîchir, c'est-à-dire que, que comment on fait pour... Euh, avec une donnée qui évolue dans une base, remettre à, à, à niveau toutes les métadonnées. Donc voilà, et euh, ça, c'est ce qui peut peut-être nous rassembler en termes d'objectifs. Et puis après, euh, il y a, on a nos objectifs, euh, je dirais, propres euh, dans notre unité, où on a des bases de données avec leur modèle bien spécifique, mais ça n'empêche pas qu'on euh, a aussi finalement les mêmes workflows pour euh, remplir ces bases de données à partir de fichiers hétérogènes. Et ça, c'est vraiment le, les workflows que j'appelle type ETL, ou des workflows d'analyse de données pour produire vraiment peut-être là plus de la, la, la partie scientifique. Mais ça aussi, euh, c'était des choses qu'on qu voulait euh, euh, gérer à partir, de, à partir de Geoflow. Alors euh, il y a des problèmes, on les, on les connaît, hein, c'est-à-dire que c'est un travail qui est encore récent. Est il faut qu'on insiste sur la, la, la, la, la, la documentation. Euh, cette présentation, elle vous donne un état des lieux de là où on en est, il y a, il y a quand même pas mal de choses hein, si vous allez voir sur les les, réper les, les repositories GitHub là, des, des manuels, il y a quand même des choses qui sont bien documentées euh, mais là on va essayer de vous donner un peu les clés pour, pour, pour, pour, pour mieux les prendre en main malgré tout, il faut mieux documenter le, le, la partie métadonnées la configuration du workflow avec le fichier JSON hein. Ça C'est ce que je vous explique. C'est-à-dire qu'il y a la saisie des métadonnées dans le fichier CSV, la saisie euh, de la configuration du workflow dans le fichier JSON. Et euh, voilà, on a de la matière, mais il faut encore qu'on l'améliore pour que ça devienne plus euh, euh, réutilisable, plus facilement réutilisable. Ce qui peut y contribuer aussi, c'est fournir des exemples reproductibles, c'est-à-dire figer euh, des, des, des, des jeux, euh, des tableaux CSV, des JSON, ou ou des releases de, de, de code pour que en gros, on soit capable de fournir, mettons dans une archive, le code, le tableau CSV et le fichier JSON qui vont vous permettre très facilement de, de, de vous mettre le pied à l'étrier et, et de constituer votre propre workflow tel que nous on a pu le faire sur des exemples qui sont déjà stabilisés. Donc après il y a la consolidation des procédures d'installation, de certaines actions qui sont en cours de, de développement, l'assurance qualité, des tests d'intégration, la publication à venir sur cran. Le travail que je vais vous présenter rapidement là, que qu Emmanuel est en train de faire sur la, la, un shiny, sur, pour, qui, pour mieux éditer et exécuter le, le JSON, et puis les ateliers dont, dont je vous parlais au début, qui, qui restent, je pense, un moment aussi qui est assez privilégié pour nous déjà pour voir quels sont, là, quels peuvent être les, les besoins et, et pour expliquer en, en face à face aussi un peu mieux qu'on peut le faire à travers des présentations comme celle-là. Donc, et au niveau de la terminologie, ce qui est vraiment important de comprendre, puisque finalement c'est aussi comme ça qu'on échange nous, hein, c'est de se dire voilà de quoi, de quoi je parle. Donc c'est l'exécution d'actions encore une fois appliquées à des entités euh, qui utilisent un ou plusieurs logiciels. Donc les actions dans un workflow, ce qu'on va distinguer, euh, qu on va distinguer des actions globales qui vont s'appliquer à toutes les entités, donc à tous les jeux de données, ou des actions locales qui vont être euh, appliquées à une seule des entités, euh, un seul des jeux de données. Après, on va distinguer aussi des actions natives, c'est-à-dire celles que GeoFlow embarque euh, par défaut euh, dans le paquet, des actions spécifiques que chacun va pouvoir rajouter, va pouvoir greffer sur l'ossature la, la, la, de base du, du paquet. Euh, Ensuite, euh, les entités, donc je vous l'expliquais, c'est les métadonnées et les données, c'est la réunion des deux. Le, la métadonnée, c'est le concept central, euh, c'est ce que vous explique au départ. Euh, L'un sans l'autre, ça a finalement assez peu d'intérêt. Euh, ces entités, elles sont euh, décrites dans la saisie d'un du, fichier CSV, mais elles sont décrites à, à travers 16 éléments d'un modèle pivot. Donc ça, ça va répondre à la, à la question qu'il y avait euh, tout à l'heure. Euh, je vais le présenter par la suite euh, c'est l'effort principal on va dire pour euh, hors gestion de données c'est à dire qu'un utilisateur quel qu'il soit c'est pas le, ah, le pari mais c'est ce qu'on pense c'est qu'au moins pour une partie des, de la communauté certains préféreront euh, saisir la métadonnée dans un tableau CSV simple volontairement simple plutôt que dans des interfaces compliquées et que euh, cette saisie du titre, du résumé se fasse dans l'absolu indépendamment du euh, standard de destination parce que le titre euh, pour euh, DataSite euh, 1915 EML ou je ne sais quelle autre norme, il n'a pas franchement de raison d'être différent d'une norme à l'autre le titre, le résumé, les mots clés, on peut dire euh, raisonnablement que ça devrait être les mêmes et qu'on ne va pas les saisir X fois dans X environnement si on peut les saisir dans un même tableau euh, donc c'est ces entités, c'est la réunion des métadonnées et des données. Donc, les métadonnées, je vais vous les présenter, elles seront saisies conformément à ce modèle pivot qui est en pratique très, très proche du Dublin Core, avec des petites subtilités. Euh, et les données, c'est des données semi-structurées, donc ça peut être directement des fichiers, ou des données structurées, c'est-à-dire que ce qu'on qu peut déclarer comme euh, données dans ce tableau, c'est finalement une requête qui sera exécutée dynamiquement. C'est-à-dire que les, la, la donnée elle-même euh, ne sera pas la même selon le moment où on exécute le workflow. Donc, la, la sortie, euh, c'est-à-dire l'output, c'est-à-dire quand on exécute une action sur, euh, sur une entité, euh, bah, ça peut donner plusieurs, euh, plusieurs, plusieurs choses. Hein. Ça peut donner une fiche de métadonnées, ça peut créer un rapport, ça, au final, ça dépend du, du code que vous, que vous appliquez. Ça peut aussi générer euh, un nouvel, euh, une nouvelle entité, c'est-à-dire une nouvelle métadonnée, une nouvelle donnée. Donc là, pour revenir à ce que Wilfried présentait, une action globale, par exemple, ça va être de dire, euh, moi, pour toutes les données que j'ai décrites dans mon tableau, je veux euh, créer l'ISO 1939, la publier euh, dans GeoNetwork et publier le WMS et le WFS dans euh, GeoServer. Ça, ce sont des actions globales parce que le workflow va itérer sur toutes les, euh, les entités déclarées dans le tableau pour à chaque fois appliquer ces actions-là. Après, euh, les actions plus spécifiques, ça va être de dire, pour la ligne 4 de mon tableau, là, je veux euh, avant spatialiser euh, euh, mon fichier CSV qu'il n'était pas pour que ça devienne un shapefile qui sera ensuite publié dans, dans GeoServer. Donc voilà, c'est ce genre de séquence qu'on veut, euh, qu veut gérer. Et les softwares, bon, bah, c'est les softwares classiques des infrastructures de données spatiales, donc euh, euh, GeoNetwork, euh, GeoServer, PostGIS, euh, etc., les drives aussi hein, qu'on a, qu a inclus dans cette, dans cette notion d'infrastructure de données ou de composants d'infrastructure de données. Et un software, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il peut être à la fois euh, input ou output du workflow, c'est-à-dire qu'on peut aller chercher les données dans Drive, mais on peut vouloir écrire les sorties du workflow à nouveau dans le même drive. Idem pour une base de données, on peut aller lire dans une base de données quelque chose qu'on va travailler dans le workflow et qu'on va renvoyer dans le... Dans la, dans la même base de données. Donc, voilà ce que ça veut dire en termes de, de terminologie. Alors, en termes de schéma, ben ça donne ça. C'est peut-être un petit peu plus digeste. Euh, donc, on a en entrée ce que je vous disais, ce qu'on appelle les entités, donc les métadonnées et les données. Euh, ça, c'est saisi dans un tableau CSV avec un modèle pivot de métadonnées. GeoFlow le consomme. Ça devient pour le coup, là, ce qu'on appelle une entité GeoFlow dans le code GeoFlow. Et cette entité, elle est redirigée par euh, ce qu'on qu a commandé euh, dans, euh, dans le tableau CSV ou dans le JSON, c'est-à-dire des actions globales ou des actions locales. Et c'est là qu'on dit, bah, je, vais envoyer cette, je, vais, je vais créer de la métadonnée EML, de la métadonnée OGC, je vais l'envoyer dans le network ou dans un serveur csw Donc voilà, voilà la, la, la, la représentation schématique d'un workflow euh, sous forme de diagramme qui correspond à ce que je vous ai dit euh, auparavant. Donc d'abord, on saisit le, le tableau. Ensuite, euh, on charge euh, avec R euh, ce tableau sous forme d'objet R euh, manipulable. R charge également les instructions du JSON où il y a d'autres actions, des actions globales et les softwares sur lesquelles il va, il va travailler. Et il exécute les actions qu'on lui a demandées. Donc, en pratique, si on, si on regarde un peu plus ce qu'il y a derrière les actions, euh, donc la partie là qui, est, qui est centrale, les actions, c'est ce que je vous dis et c'est ce que je vous disais au début. Ces actions, elles s'appuient sur les paquets euh, que Emmanuel avait déjà publié sur Cran. Donc, les paquets, je ne sais pas si vous voyez ma souris, voilà, ouais. Geometa, Zen4R, Atom4R, EML, GeoSAPI. Donc, euh, EML, ce n'est pas Emmanuel qui l'a développé, mais euh, tous les autres, euh, c'est le cas. Et ces actions, c'est euh, avec Geometa, je vais écrire du 1939. Avec GeoNAPI, j'utilise l'appli GeoNetwork et je la publie dans GeoNetwork. Avec OWS4R, je peux la publier dans n'importe quel autre euh, catalogue CSW qui gère des services transactionnels, y compris GeoNetwork d'ailleurs. Hein. Euh, mais si jamais on, finalement on se dit, ben, GeoNetwork, je ne veux, je veux plus ou alors je veux, je veux aller le publier dans PyCSW, par exemple, ça reste possible. C'est l'idée de ces paquets-là et de ces actions. Donc là, Zen4R va permettre de réaliser une action de publication dans Zenodo, de récupération euh, du DOI euh, dans, dans, dans GeoFlow, par exemple, et euh, à l'identique, on va pouvoir faire ce genre de, de, de choses dans, dans Dataverse et euh, dans d'autres dans mondes de normes, typiquement euh, PMDB, GBIF, euh, où on va non plus là, travailler sur les normes OGC, mais sur les normes euh, TDWG, EML, etc. Donc voilà. Donc ça, c'est pour mettre des, des images un peu plus concrètes de, de, de, des actions qu'on peut faire. Et ces actions que je vous présente là, là dans, le, dans, dans ce diagramme-là, ce sont les actions natives, c'est-à-dire qui existent déjà dans GeoFo. Et l'enjeu, c'est d'en rajouter. Euh, et parmi celles auxquelles on a déjà pensé et qui sont en, en gestation, il y a, par exemple, euh, là, aller lire dans un serveur Threads euh, les métadonnées embarquées dans des fichiers NetCDF pour, euh, typiquement, euh, les envoyer dans GeoNetwork. Donc, c'est euh, échanger avec de plus en plus d'applications logicielles à, en utilisant, si possible, des paquets euh, R qui existent déjà, et sinon le coût, c'est de devoir créer ces paquets. Mais il y en a quand même il y en a quand même déjà pas mal. Donc, euh, côté euh, côté utilisateur, bah, finalement, l'essentiel du travail, c'est la saisie des métadonnées dans ce fameux CSV. Ça peut être évidemment un Excel, un Google Sheet ou, ou une table dans PostgreSQL. La structure sera la même, hein, c'est celle que je vais vous présenter. Et une fois que les, les utilisateurs ont saisi leurs métadonnées, euh, le gestionnaire de données, lui, peut... Euh, se charger d'exécuter de, euh, euh, le workflow euh, en configurant JSON et en lançant le code R qui, qui, qui reste assez simple et c'est ce que je vais vous montrer par la suite. Euh, donc le modèle pivot, pour, pour revenir sur la discussion qu'on avait tout à l'heure, euh, une, une chose qu'on a essayé de faire c'est de rester sur un, un modèle euh, simple. C'est-à-dire que le, le l'écueil qu'on voulait éviter, c'est de rentrer dans des modèles tentaculaires euh, type euh, 1915, 1939, Le ml même c'est compliqué, enfin, il y a plein de normes qui sont, qui sont compliquées, et au final, euh, déjà, la première chose qu'on peut se dire, c'est que les normes sont super compliquées, euh, et les utilisateurs, finalement, ils, ils en remplissent très peu. Donc, euh, et, et à juste titre aussi, puisque finalement, pour, pour, pour rendre un service de découverte, pour créer un service de découverte, on a besoin des métadonnées de base, donc des métadonnées du Dublin-Corps. Euh, après, elles sont aussi tentaculaires des fois parce qu'il y a une redondance de, de, de, de métadonnées, typiquement les contacts, qui vient euh, sur des, des, des sorties XML de, de normes, typiquement 1915. Une grosse partie du XML est composée de, de, de, de champs récurrents liés au contact, par exemple. Donc nous, on s'est dit, on va faire un tableau CSV, mais on va essayer de contraindre le nombre de colonnes en restant le plus près possible du, euh, du Dublin Core. Donc ce que je vous présente en haut, c'est 11 euh, des 15 éléments du Dublin Core que vous connaissez sûrement. Euh, et euh, après, on a pris euh, la liberté de ne pas euh, conserver coverage euh, parce qu'on euh, voulait euh, aller un petit peu plus loin, parce qu'on est dans un domaine où le spatio-temporel est, est important et mérite qu'on ait euh, deux éléments séparés pour décrire l'emprise spatiale et l'emprise temporelle du, de, des jeux de données. Donc, en fait, coverage, il est implicite, c'est-à-dire qu'il disparaît des, des, des colonnes sur lesquelles on va demander une saisie, et il est remplacé par spatial et temporal coverage. Euh, donc ça, ce sont des éléments du Dublin Core aussi, mais qui sont dans DCMI Terms, euh, donc qui sont une, une, une version plus étendue de, de, que les, les éléments du Dublin Core strict, euh, les 15 euh, du dessus, qui... Euh, je le dis maintenant parce que je risque de l'oublier, pour ceux qui ne le savent pas, sont tous répétables et tous optionnels. Et on peut mettre ce qu'on veut dedans. Donc la, la norme du Blancor, en final, c'est ultra souple, hein, puisqu'on prend ce qu'on veut, autant de fois qu'on veut, et on remplit comme on veut. Donc on ne peut, peut pas faire plus souple. Donc nous, on, on a dit que bah, c'est très bien, parce que chacun des éléments, finalement, il répond à un besoin. Par contre, on va le contraindre un peu plus que... Euh, pas le contraindre du tout. Et nous, pour le coup, on a... On a, on, a, on a posé des, des, des contraintes assez fortes sur la, la, la, le contrôle ou la, la syntaxe des valeurs qu'on qu va saisir. Donc, je reprends on a les 11 éléments donc, euh, du Dublin Core que je viens de présenter. Coverage disparaît de ces 15 éléments il est remplacé par 2 ici et provenance. Parce que provenance, la généalogie, l'historique des données, c'est quelque chose qui nous paraissait vraiment important à conserver. Donc, on a rajouté ça. Et finalement, l'élément créateur euh, du euh, Dublin corps euh, des 15 euh, éléments du Dublin corps d'origine, on l'a détourné, c'est-à-dire qu'on l'a conservé. Mais on a choisi de le conserver en remplaçant les trois euh, éléments sur 15 du Dublin corps qui étaient liés aux, aux personnes, aux contacts. Et ce qu'on a fait, je vais vous le présenter après, c'est qu'on euh, a typé les valeurs de cette euh, colonne pour finalement permettre de, de, de retrouver ce... Euh, ces, ces, ces, différents, ces différents types de contacts. Et ça, c'est intéressant parce que euh, ça va nous permettre, dans une colonne, finalement, d'associer beaucoup de rôles à différentes personnes sans avoir la lourdeur des, des autres normes. Alors ensuite, euh, la, la, la seule réelle nouveauté, finalement, si on veut le voir comme ça, de, de, du modèle qu'on propose, c'est d'ajouter à la fin une colonne data qui oblige à, à décrire la donnée à laquelle... Euh, enfin, la donnée qui composent l'entité, c'est-à-dire que l'entité, ce qu'on appelle l'entité, encore une fois, c'est métadonnées plus données. Euh, ben là, pour l'instant, avec la, les éléments du Dublin Core, on ne décrit pas vraiment la donnée, et nous, on a rajouté une colonne data qui va concentrer l'information sur la donnée qu'on est en train de décrire. Donc ça, c'est le seul élément qu'on a réellement rajouté, et ça nous permet d'inclure, euh, notamment, euh, la possibilité de décrire la structure de données, typiquement sa structure attributaire. Mais on, on a... Euh, comme pour les contacts, euh, permis aussi, en plus de ce modèle simple à 16 éléments, euh, de, de, de renseigner euh, de la métadonnée relative aux contacts et de la métadonnée relative au dictionnaire de données sous une forme plus aboutie avec des tableaux à part. Ça, on pourra revenir dessus si vous le souhaitez. Euh, donc, ce que je suis en train d'expliquer, finalement, c'est qu'on va, dans le, le CSV que, que, que vous montrez Wilfried pour la saisie, hein, qu'on peut mettre typiquement sur un drive, euh, dans la valeur de chaque cellule, voilà ce qu'on va trouver. Donc, créateur, au final, on va, euh, on, va dire, euh, on va le préfixer. Donc, vous voyez, owner, point of contact, publisher. Ça, c'est finalement, on est en train d'attribuer de des rôles à une valeur derrière qui sera représentée par une clé qui est l'email. Cet email, dans un tableau à côté, il permet de récupérer le nom, le prénom, l'organisation, etc. Et on sépare euh, chaque, euh, chaque rôle par un délimiteur qui est ici un underscore saut de ligne et donc cette cellule, elle est composée de, de ces six lignes et finalement elle permet de factoriser l'information sur six contacts différents dans six rôles différents et ça c'est des, des choses qui permettent de, de, de, de concentrer la, la saisie sur une colonne là où sinon les normes vont vous conduire dans des méandres qui sont parfois un peu un peu difficile à, à maîtriser. Donc ça, c'est l'idée générale, c'est l'idée générale qu'on a euh, appliquée sur les 16, euh, les 16 colonnes euh, dont je vous parlais précédemment. C'est-à-dire qu'on a, on a introduit ce, ce, ce système de préfixes et de typage de valeurs pour chacun, euh, de ces, chacune de ces colonnes. Donc là, je ne vais pas vous le détailler, mais typiquement, description, ça va être, on va avoir abstract de points ou supplemental information de points. Euh, voilà, on va, on va typer le, des paragraphes qui permettent après d'aller les envoyer au bon endroit selon les normes et de ne pas les mettre si on n'a pas envie de les mettre. Donc dans, dans la plus simple expression, on peut finalement se retrouver dans une saisie type euh, dublin corps, mais on peut aussi, si on commence à adopter le, le typage des valeurs, euh, finalement, euh, aller renseigner des éléments hyper spécifiques de normes métiers dans les colonnes, euh, les 16 colonnes finalement du dublin Corps. Voilà, voilà comment, fonctionne, euh, comment fonctionne le modèle. Donc, une autre particularité de, de ce qu'on a voulu faire, euh, c'est de dire ces, ces 16 euh, colonnes, euh, c'est bien joli, mais euh, toutes ne méritent pas d'être remplies à la main par, euh, par des humains. Donc, le titre, le résumé et certains mots-clés, euh, oui, c'est ce qu'on appelle les métadonnées statiques. Il euh, n'y bah, a pas vraiment de manière ou matière euh, pour automatiser un titre, un résumé ou. ou moins, C est, c est, ça ne paraît pas vraiment possible. Par contre, il y, a des, il y a des éléments de métadonnées qui, eux, les valeurs ont intérêt à être automatisées euh, par un calcul en chargeant, en lisant la donnée. Typiquement, euh, l'étendue spatiale, l'étendue temporelle, ce que l'EML appelle euh, taxonomic extent, ça, c'est des choses qu'on peut euh, automatiser euh, pendant le workflow. C'est-à-dire qu'on n'a absolument pas, et c'était la discussion qu'il y avait tout à l'heure entre Marie-Claude et Wilfried, on peut, si on a une base de données qui évolue en permanence, l'étendue temporelle, l'étendue spatiale, on peut se dire qu'elle va évoluer en permanence. Et, et, et donc ça, on n'a pas intérêt à, à demander euh, bêtement de le saisir euh, dans les colonnes du CSV. On a plutôt intérêt à ce que le workflow l'automatise. Donc ça aussi, c'est une manière de dire, on minimise les colonnes et on minimise la saisie si possible. Donc on peut activer des, des options qui permettent de d'automatiser le calcul de, de certaines métadonnées. Donc ça, c'est quelque chose d'assez fort dans les, dans le, de, les objectifs qu'on essaye d'atteindre de, de, de, quand, quand on implémente les normes. Euh, Julien, bon, donc, excuse moi ouais. Ouais. Euh, C'était juste pour te prévenir que ça fait déjà une demi-heure. Oui, voilà, ça je... reste combien de temps À la base, on avait prévu une demi-heure. Okay. <rire> Mais... Très Mais voilà, voilà, après c'est juste que si je crois qu'il y a encore quand même pas mal de diapos, on peut peut-être éventuellement envisager aussi de faire une petite session de questions à un moment au milieu si tu ben penses qu'il y a ben un... un endroit qui s'y vais... prête. Enfin voilà, je dis pour te prévenir. Je, je vais accélérer, t'as bien fait. J'étais parti pour pour pas m'arrêter. Allez, je... je vais accélérer. Euh... Donc, on a des métadonnées statiques et dynamiques. De la même manière, dans la colonne data que je vous présentais avant, on a des, euh, des données statiques ou des données dynamiques. C'est-à-dire qu'on peut pointer vers un fichier qui existe ou on peut pointer vers euh, euh, une donnée qui, au final, est extraite euh, dynamiquement d'une base de données, par exemple, par une requête SQL. Donc, tout ça, ça fait que euh, l'exécution ou la réexécution du workflow ne va pas générer exactement la même métadonnée et pas exactement la même, euh, la même donnée. Donc, voilà les, les mécanismes. Euh, qu'on utilise pour euh, construire un modèle pivot qui, finalement, permet de concentrer le maximum de choses dans un minimum euh, de colonnes. Donc, euh, ben ça, je vais passer assez vite. Hein. Le, le, le tableau, au final, les 16 colonnes, elles, elles se traduisent par les, les 16 colonnes que je vous ai présentées. Donc, l'enjeu côté, euh, on va dire, euh, au niveau du travail, c'est de remplir ce tableau hein, en, en, en se conformant à des règles de... de, de, de de saisir plus ou moins euh, compliqué selon le niveau de détail qu'on vise dans la norme ou euh, selon le niveau des actions qu'on qu qu veut faire réaliser au, au workflow. Et nous, en général, ce qu'on fait, ce n'est pas obligé. C'est on essaye de lier ça à un drive euh, pour que euh, plusieurs personnes puissent éditer collaborativement ce même tableau qui sera consommé ensuite euh, euh, par le workflow. Alors ce même tableau, il peut être édité dans un drive, il peut aussi être édité dans une base de données Postgres avec la, exactement la même structure, et les mêmes euh, de, de syntaxe. Donc ça je reviens pas dessus, c'est ce que Wilfried vous présentait. En, en pratique ça devient ça, hein, c'est-à-dire que on a un nouveau, une, un nouveau jeu de données à décrire et à, à partager peut-être sur GeoNetwork Network et GeoServeur. On rajoute une ligne, titre, résumé, contact, mots-clés, etc. À la fin, on met l'adresse, enfin, on dit comment le, le, accéder à la donnée, et le workflow va le lire, va le lire itérer sur chacune des lignes pour aller euh, transformer le modèle pivot en 1915 en EML, publier la donnée dans GeoNetwork, dans GeoServer, etc. etc. ou dans Zenodo. Pour les actions euh, natives de, de, de Geoflow. Donc, euh, juste un petit mot rapide. Euh, quand on construit un tableau, on peut mélanger un peu tout et n'importe quoi, des lignes qui n'ont rien à voir entre elles. C'est-à-dire que cette itération, elle peut, un coup, ça va être un CSV, après ce sera une requête SQL, etc. Mais on peut aussi donner une certaine logique. C'est-à-dire qu'une ligne, ça, ça, ça décrit des données qui peuvent potentiellement être, avoir un lien entre elles ou pas de lien. Et parmi les liens peut, sur lesquels il y a un intérêt, typiquement, c'est de dire on peut faire un tableau qui ne, qui ne réunit que euh, des lignes qui sont au final euh, des requêtes euh, euh, dans une même base de données et en faisant ça, euh, ce qui alimente GeoFlow peut devenir finalement un tableau de requêtes de référence d'une base de données ce qui euh, de notre point de vue euh, constitue une bonne pratique aussi c'est à dire que le GeoFlow incite à finalement euh, tenir des, des jeux de requêtes de référence qui seront publiés dans GeoServer, GeoNetwork ou autre hein, d'ailleurs et, et, et, et qui vont rester c'est à dire que euh, l'objet qu'on produit c'est quelque chose qui est transmissible euh, hors Geoflow euh, pour permettre de mettre le pied à l'étrier sur la prise en main d'une base de données à, à des collègues. Donc, Parmi les liens qui peuvent unir des, des, des, des lignes de ce tableau euh, entre elles, il y a aussi ce qu'on a expérimenté plus récemment, le fait que l'exécution euh, de la ligne 1 va produire un objet qui sera finalement euh, utile à la ligne 2. C'est-à-dire que finalement... Chaque ligne marque un état de transition du même objet qui est transformé en, en, en un autre objet. C'est-à-dire que le, le, le tableau lui-même peut devenir euh, euh, une unité de gestion des séquences d'un workflow. Alors, je vais essayer d'accélérer un petit peu. Euh, voilà ce que ça donne euh, schématiquement. Euh, on a d'un côté euh, les gestionnaires de données et les utilisateurs qui devraient euh, idéalement participer à la, à la description des données euh, dans ce tableau pour décrire dans cet exemple-là un lot de fichiers hétérogènes, de fichiers semi-structurés, fichiers plats. Ça pourrait euh, être le même, exactement la même, la même chose pour décrire euh, dans le tableau un jeu de requêtes de référence dans une même base de données. Et ensuite, euh, le workflow, bah, il est ce qu'on choisit de, de, de lui faire faire. Hein. Ça peut être typiquement dans l'étape 1 que je mets ici. Euh, le workflow va itérer sur chacune des lignes pour euh, exécuter des actions, de par exemple, de transformation des fichiers CSV en fichiers euh, shapefile. Et il va renvoyer les sorties, les outputs dans le drive. Et euh, après, on peut se dire que euh, on va... Euh, renvoyer ces fichiers qu'on vient de créer dans la base de données, dans une base de données, et qu'une fois qu'on a fait ça, qu'on a rajouté les données, les métadonnées dans la base de données, eh bien cette fois, on va décider de créer des services FAIR sur GeoNetwork et GeoServer, par exemple. Donc c'est typiquement le genre de, de, de, de, de workflow sur lequel actuellement, on essaye de, de, de, de réutiliser GeoFlow pour de nouvelles sources de données. Donc, en pratique, là, je vais, c'est la partie que je vais du coup euh, chanter. et Ça tombe bien parce que je pense que quand on a discuté hier, on se disait que c'était peut-être la partie sur laquelle euh, les personnes seraient intéressées dans le cadre d'un atelier dédié. Mais en pratique, une fois qu'on a euh, rempli euh, le tableau, l'essentiel du travail est fait. Euh, l'essentiel du travail est fait, ça veut dire que côté R, on a une commande à taper qui est celle-là, euh, execute workflow, qui pointe vers le JSON et euh, le JSON de configuration du workflow. Et ce JSON, c'est lui qui va euh, indiquer à R où se trouve le tableau CSV où il y a les métadonnées, où se trouvent les configurations des composants logiciels, etc. Et donc, en pratique, quand nous, on veut partager un workflow, eh bien, on s'envoie ce fichier JSON et on tape cette commande dans notre environnement R. Et si euh, le tableau de métadonnées est dans une base de données ou dans un drive, eh bien, on pourrait exécuter exactement le même workflow sur un autre environnement, euh, et arriver au, même, arriver au même résultat. Donc finalement, cette commande-là, euh, elle, elle, elle, elle, elle est exécutée par n'importe qui. Euh, à partir du moment où on partage le JSON. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce, dans ce JSON bah, il, y a, il y a la séquence du workflow. Donc, soit on met, euh, on essaie de tout mettre dans un JSON, soit on, on, on essaye de couper le workflow en autant de JSON que d'étapes qui nous paraissent... Euh, intéressante, c'est ce que je montrais dans, dans le schéma tout à l'heure, typiquement une étape ETL et après une étape création de services fermes. Donc ça, je reviens là-dessus, dans ce schéma-là, euh, si je voulais prendre ce schéma-là et en faire euh, un workflow avec Geoflow, ça deviendrait par exemple un JSON qui va s'occuper de dire comment transformer les fichiers, un JSON qui va euh, dire comment charger les fichiers qu'on a transformés dans la base et un autre JSON qui va s'occuper de, de, de, de d'envoyer les instructions pour publier dans GeoNetwork, MetaCat, Dataverse, etc., GeoServer. Donc, euh, rapidement, euh, le JSON, euh, bah, il reflète euh, l'utilisation des concepts que je vous ai présentés auparavant. Donc euh, Les concepts les plus importants, c'est Metadata, c'est là où on va voir l'information sur les entités, les contacts, euh, les dictionnaires données. Euh, et puis après, software et action, bah, c'est l'environnement de l'infrastructure logicielle. Et les actions, c'est les actions euh, que je vous présentais là tout à l'heure, c'est-à-dire les actions natives de Geoflow, ou des actions que vous, vous allez créer, qui correspondent à vos codes et que vous voulez euh, exécuter euh, de manière plus ciblée. Donc voilà, donc le, le schéma sur la, sur la droite, il essaye de, de, de, de localiser euh, ces différentes... Euh, clé du JSON dans un schéma. Donc l'infrastructure elle est là et elle décrit les logiciels avec lesquels on va vouloir travailler et qui seront en pratique dans la clé software du JSON. Les actions, ce sont les actions qu'on va appliquer donc dans le bas du schéma aux entités qu'on a saisies dans le tableau CSV, dans un drive ou pas. Hein. Et Geoflow, c'est par le chargement du JSON où il va aller trouver euh, les entités décrites, donc les métadonnées, les données, dans quel logiciel il va devoir euh, agir et qu'est-ce qu'il va, va devoir faire exactement parmi les actions que vous avez conservées, parmi celles qu'offre Geoflow de manière standard ou parmi celles que vous avez rajoutées en customisant le, le workflow. Donc voilà, donc, euh, ça c'est la version de, dont je vous parlais tout à l'heure du chani Emmanuel est en train de développer pour aider à justement à éditer ce JSON, parce que sinon, un JSON, ce pas très, très agréable à éditer. Ça se fait, mais ce n'est pas, pas un plaisir. Donc, euh, il y en a beaucoup, ça peut être réverbatif, qui ont, qui ont sûrement utilité à, à prendre en main un outil comme ça. Surtout que ça permet aussi d'afficher plus clairement euh, les, les, les possibilités du package euh, R euh, pour, pour, pour, mieux, pour faire une meilleure utilisation finalement de, de, de, de toutes les options. Alors, ça, c'est ce que je vous présenterai pas, mais qui permet au final, côté R, euh, d'utiliser euh, et de connaître euh, les, les caractéristiques du workflow qu'on va activer. Donc C'est-à-dire que si on ne veut pas se contenter de, de faire une exécution et qu'on veut après rentrer dans le détail, on va, on va aller voir ce qu'il y a côté métadonnées, côté logiciel, côté action, en utilisant ces, ces commandes-là. Euh, donc Je vais passer là-dessus. Encore une fois, retenez que vous pouvez ou faire usage de, de, des actions euh, globales déjà embarquées dans Geoflow, publiées dans GeoNetwork, écrire un, un EML, etc. Ou allez-vous euh, injecter des actions qui sont propres à votre, à votre travail, en, en, par des, des scripts qui vous concernent. Euh, donc ça, ce sont juste des, des, des commandes R qui vous permettent d'avoir la liste des actions natives qui existent déjà dans, dans, dans Geoflow, donc si vous tapez typiquement ça. Vous aurez la liste des actions natives qui sont déjà embarquées dans GeoFlow. Euh, pareil, euh, si vous voulez après euh, naviguer dans des actions locales, c'est-à-dire euh, qui s'appliquent à une seule entité, euh, là, vous allez pouvoir, dans la colonne Data, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, euh, aller dire cette ligne-là, je veux lui faire subir ce code-là, avec ses paramètres. Donc voilà, ça se fera évidemment côté saisie aussi, et après côté code, ça se, si besoin, ça se ça récupère comme ça. Donc euh, ça je vais passer rapidement, c'est vraiment la, la, la, les configurations du workflow dans le JSON euh, où on va dire typiquement là je, je veux pas calculer dynamiquement la, la banding box ou l'étendue spatiale, donc c'est tout un tas de petits trucs comme ça euh, qui sont typiquement ce qu'on aimerait présenter dans le détail sur des journées euh, pour des utilisateurs un peu plus avancés. Euh, donc bah, je vais m'arrêter parce que ça va ça va commencer à faire, à faire beaucoup. Je pense que j'ai dit l'essentiel. Euh, retenez que euh, le cas fédérateur euh, qui nous a réunis sur l'intérêt de ce travail, c'était euh, la création de services FAIR, c'est-à-dire typiquement une base de données ou des fichiers qu'on souhaite à la fois publier en même temps dans GeoNetwork, puis mettre à disposition dans GeoServer, puis euh, dans Zenodo avec un DOI, faire tout ça en même temps et pouvoir le rafraîchir euh, quel que soit le nombre de, de fichiers. Donc, euh, on peut avoir un tableau CSD avec 100 lignes, euh, euh, oui, sans requête SQL qui vont euh, potentiellement être à la fois publiées dans MetaCAD, dans GeoNetwork, euh, dans GeoServer, dans Dataverse. Et c'est là-dessus euh, que, que finalement le, le, le paquet évolue pour, pour devenir de plus en plus stable. Euh, mais, euh, donc ça c'est ce qu'on a fait typiquement dans, dans le cadre du atlas et qui permet de construire ce genre d'interface euh, euh, un peu clé en main, on va dire, euh, dans un autre projet. Euh, avec une autre base de données. donc On est en train de le, le, le, le stabiliser, de le tester sur différents cas d'utilisation. Ce type de, de workflow diffère. Et puis après, il y a les cas plus spécifiques. donc On a commencé l'an dernier qui consiste à dire on va faire des cas type ETL où on a plein de CSV qu'on veut utiliser pour charger une base de données. Et ça, on va le faire avec nos codes. Mais on utilise quand même GeoFlow pour ça. Et donc, du coup, on, retrouve, on retombe dans la configuration où on a un workflow qui va de la création ou chargement d'une base de données et une fois qu'elle est chargée, cet objet on lui, on lui applique le, le workflow avec les, les services faire Donc au final on, on essaie de faire une utilisation de GeoFlow qui part euh, des données les plus brutes euh, vers les services euh, entre guillemets les, les plus aboutis. Mais nous on a fait un peu le, le, le process inverse en se disant on commence d'abord par ce qui intéresse tout le monde et après on essaye de voir si on pourrait utiliser ce qu'on a fait pour des cas qui sont plus, euh, plus spécifiques. Euh, donc ça je vais passer euh, pareil donc ça c'est un schéma qui illustre euh, l'utilisation de GeoFlow pour gérer euh, des actions très spécifiques à, à un cas d'utilisation donc ça c'est ce qu'on a fait pour les tons euh, l'atelier donc ça c'est une des discussions qu'on doit avoir euh, voilà ce qu'on propose euh, à ce stade, hein, c'est en discussion mais euh, comme en 2018 ce qu'on voudrait faire en 2021 c'est Proposer trois journées où justement on va aller des cas les plus classiques vers les cas les plus compliqués. Euh, typiquement comment permettre de prendre en main des, la, la mise en place de ces services faire que Wilfried présentait au départ euh, mais qui ont par la suite évolué pour permettre de, de, de, de frotter à des cas un peu plus complexes type ETL qu'on ferait sur une deuxième journée avec une exigence un peu plus lourde sur les compétences en développement en R et sur le, en gestion de données et un dernier jour où on aimerait vraiment rentrer dans le détail donc de tout ce que je vous ai pas présenté mais qui reste vraiment relatif à la prise en main des codes R ou des bugages ou à la contribution même au paquet GeoFlow pour soit en développement direct, soit en prestation permettre d'ajouter de nouvelles actions ou, ou, ou autre chose à, à discuter ensemble Voilà. Donc, en, ce serait graduel et a priori avec des publics plus de plus en plus restreints puisque c'est un peu plus exigeant mais voilà, voilà ce qu'on aimerait proposer alors, euh, ça, je vais pas dire grand-chose euh, là-dessus, sinon que dans les discussions, bah, voilà, gérer les contacts avec LDAP, gérer des contacts avec euh, OrkID, euh, euh, intégrer par défaut des dictionnaires de données type Darwin Core qui intéressent un paquet de monde, c'est des choses dont on, dont, dont on discute en termes de perspective. Et puis, il euh, y a des projets euh, qui, qui vont permettre, euh, qui donnent de la visibilité sur les années à venir, mais qui cadrent aussi le, le, le travail qu'on va faire en termes de D'actions ou de, de, de choses qui intéressent les projets, évidemment. Et puis là, à la fin, c'est juste pour vous dire qu'on a des, des exemples de workflows qu'on sait, entre guillemets, faciles à réaliser, mais qu'on n'a pas fait encore parce que, parce que voilà, il faut du temps, des, des moyens et, et des gens, des contributions pour nous aider à, nous aider à le faire. Typiquement, j'en prends un dans, dans l'eau. Hein. Ça, ça peut être de dire on se connecte à un serveur CSW, on récupère tout ce qu'il a dans le ventre et on traduit tout ce qu'il a en EML pour l'envoyer euh, typiquement dans Dataverse ou dans, dans MetaCat. Ou alors, on, on scanne un, un IPT avec des archives qui ont de l'EML et du Darwin Core, et tout ça, on transforme en 1939 euh, en file et on le publie en WFS sur GeoServer. Voilà le genre de choses auxquelles on, on pense actuellement, qu'on sait réalisables avec GeoFlow, mais que euh, voilà, on, on essaye de développer au fur et à mesure des, des opportunités qui se présentent. Voilà, je m'excuse, je suis désolé, j'ai bien dépassé. Et, euh, et je m'excuse pour ça. Pas de problème. Pas de problème, bah merci, Julien. Ouais. Euh, on peut faire une petite session de questions. Donc on vous fera un petit, euh, pour rappel, hein, on fera un petit sondage à la fin là, sur justement par rapport à l'atelier, euh, euh, les personnes qui pourraient être intéressées pour un atelier comme ça et qu -ce que, qu quels seraient leurs besoins. Émilie, euh, est-ce qu'il y a des questions Peut-être que vous pouvez euh, mettre euh, vos caméras, enfin, euh, je pense sais pas, celles et ceux qui veulent parler, ou Emmanuel, Julien, bah, Wilfried, euh, peut-être pas avec ta connexion un peu fragile. Ok, je prends la main, Juliette Oui Bon, mais déjà, merci beaucoup euh, Wilfried et, et Julien pour, euh, pour tous ces pour toutes ces infos et ces actus, euh, Donc, il y a eu beaucoup de questions. On remercie euh, Emmanuel, euh, Wilfried, Juliette, qui ont répondu en général à quasiment à toutes. Euh, il y en a quelques-unes qui sont restées un peu euh, sans réponse. On peut peut-être en profiter là pour en pour y revenir. Donc, une des premières questions, c'était celle de, de Maurice euh, qui, qui se demandait si finalement, avec ce template CSV, enfin, de base avec les 16 éléments, eh ben, est-ce que ça suffisait pour être compatible ISO 1915 Savoir si le modèle pivot euh, suffit à être compatible ISO 1915 Hein Excusez-moi. En fait, j'ai posé la question avant d'avoir la réponse, parce que vous, vous, avez, vous en avez parlé après. Euh, ma question, c'était de savoir euh, si vous proposiez un, un, un fichier CSV euh, conforme euh, à, à l'ISO de 1939. C'est-à-dire que les colonnes correspondent à remplir, correspondent à ce qu'on va injecter dans la network Mais vous y avez partiellement répondu par la suite. En fait, tu peux, tu peux compléter si tu veux. Bah, disons que euh, oui, on, on arrive, je pense, à produire, euh, enfin, Emmanuel pourra compléter, mais euh, Wilfried, mais le, le, des, des, des métadonnées vraiment ultra riches, puisque vraiment 1939, c'était l'objectif de départ, euh, en, en, en se basant sur ce tableau qui paraît assez simpliste. Mais c'est vrai que une, ça cache derrière la, la, la complexité qu'on qu qu qu introduit dans la... la le contrôle de l'évaluation de, de, de chacun de ces, ces 16 éléments. Et euh, à partir de là, avec, avec ce qu'on saisit comme ça, et avec ce qu'on arrive à automatiser côté données, euh, on arrive à produire des choses euh, euh, vraiment super riches. C'est-à-dire que euh, honnêtement, quand on regarde les, les fiches de métadonnées OGC, euh, euh, on peut vraiment aller à un stade où peu, peu de monde... Euh, prend la peine d'atteindre tout simplement parce que ça fatigue ça fatigue les personnes en termes de en termes de saisie après il y a le 1910 en plus qui est intégré dedans pour la structure des données donc c'est moi je dirais que je vois pas de limite réelle il y en a hein. après il y a la partie raster hein, qui, qui, qui reste à creuser mais en fait pour mieux, complémenter ce qu'a dit Julien alors déjà le modèle ISO 1915 1939 c'est le premier euh, c'est le premier qu'on avait en ligne de mire en fait donc euh, c'est le premier modèle qu'on a essayé de, on va dire, de, de décrire au mieux via la table. Euh, donc Vu qu'on a un modèle pivot, on reste sur un nombre d'unités de colonnes, mais après on a euh, tout un tas de déclinaisons en fait, qu'on peut, euh, qu peut rajouter dans une colonne. Par exemple, sur la colonne euh, description, on va pouvoir décliner différents types de descriptions qui sont euh, directement euh, connectés à, à certains éléments du 1915. Donc tout ça, c'est en cours de documentation. On va avoir une documentation exhaustive sur ça prochainement. Euh, donc oui, en principe, on peut produire des 1915 très riches. Et même, j'ai envie de dire, on dépasse les capacités d'affichage de Geonetwork à ce stade-là. C'est-à-dire que on, on a, alors, sur les 1915, on gère des... On, on, tout en restant dans la norme 1915, on, on peut rajouter des éléments qui, malheureusement, à ce stade, Geonetwork n'arrive pas à afficher parce que l'interface UI est limitée de leur côté. On a ce problème-là aussi sur les 1910, c'est-à-dire qu'on a en capacité de produire des, des descriptions de jeux de données, euh, de jeux de données vector, spatialisées et vectoriels, euh, très riches, tellement riches en fait, que GeoNetwork n'arrive plus à les afficher. Donc, euh, donc on, a, on est aussi en interaction avec GeoNetwork en fait, pour, pour, pour voir avec leur équipe, voir comment ils peuvent améliorer leur outil pour afficher ces. ces... C'est euh, ces XML en fait, sachant que euh, toutes les fiches qui sont produites par GeoFlow sont validées euh, via le schéma ISO euh, à la fin de la, des actions. On valide les fiches et, euh, et dans le XML des fiches euh, de métadonnées, on a l'état de validation à la fin qui sont rajoutés en commentaire. On a la même chose si on fait, on essaye une validation Inspire. qu'on aura un rapport Inspire qui sera créé et, euh, et attaché en fait à la métadonnée. Merci, Emmanuel, pour ces compléments. Je pense que là, Maurice, tu as plein de réponses. <rire> Tout va bien pour toi, je pense. Euh, donc, une autre question que j'ai relevée, c'est Denis Fort-Vincent qui posait la question « Existe-t-il une liste des normes décrivant les métadonnées qui sont usitées Merci. Donc, » Donc, ça a dû être glissé dans une des diapos, ou tu es peut-être passé un peu vite, euh, Julien Euh, ouais euh, je ne l'ai pas fait. J avais, j avais, alors, euh... Cette liste-là, on n'en pas dans la documentation. Voilà, voilà. C'est vrai ouais. que c'est implicite, en fait, euh, Alors, en résumé, euh, peut-être, en fait, les normes qui sont utilisées, donc, sur tout ce qui est géographique, c'est 1915 en principal, 1910 pour la structure des données euh, vectorielles, 1939 qui est la, la norme équivalente à un XML. On a le 1936 aussi, qui est le GML, qui est euh, en partie utilisé en enrichissement de la norme 1915. Donc, ça fait partie aussi de, de certains éléments que GeoNetwork euh, a du mal à, à afficher. Euh, donc, ça, c'est pour les normes géographiques. Sur tout ce qui est service géographique, OGC, on gère hein, le CSW, pour le, le service de catalogage de état euh, 1919 aussi, Manu, peut-être 1919, c'est pas encore intégré dans Geoflow, c'est géré dans Geometa, mais ça va être intégré dans GeoFlow. D'accord. Donc c'est la description des services, effectivement. Euh, donc sur les services OGC, après on a le CSW pour les métadonnées, le WMS, le WFS implicitement, parce qu'on peut activer des flux via, via GeoServer. Euh, on a aussi le paquet OWS4R qui est, qui est utilisé, donc on, on gère ces trois, ces trois protocoles de données. Ensuite, sur les flux euh, plus euh, communs, donc, euh, on a le, la, un, le, la norme SWORD qui est un, un, un standard en fait, pour publier des métadonnées euh, de base du corps Donc ça, c'est utilisé essentiellement pour, pour publier dans Dataverse, ce type, à ce stade. Donc, voilà, ça, c'est les normes qui sont utilisées. Euh, je sais qu'il y a eu une question hein, par rapport à DataSite donc le modèle en soi de métadonnées DataSite n'est pas euh, utilisé en, en, tant, en tant que tel dans le GeoFlow euh, ça, peut euh, logique, ouais. ça pourra faire ouais, l'objet ça faire euh, d'un modèle à, à proprement dit si on le doit publier directement dans le DataSite, donc ça c'est pas encore géré après juste pour ouais. dire un mot là dessus euh, donc il y a du corps qui est quand même euh, pas forcément euh, explicité tel quel euh, mais par exemple, quand on publie dans Zenodo, euh, le mapping euh, on, via l'API Zenodo, finalement, implicitement, on, on, on produit du, du Core et du DataSite, qui sont par contre récupérables en sortie, de, en, sortie de, en sortie de Zenodo, puisque Zenodo permet ce genre de mapping. Donc ça, on ne l'a pas fait. Mais euh, comme je le disais, du -core, Data DataSite, c'est déjà très très proche. Et c'est vraiment là, pour le coup, très très peu coûteux de le... De, de, de, de, de le mettre en plus des métadonnées existantes. Enfin, je te laisse terminer, Manu, pour les autres normes, sinon moi j'en rajouterai un peu. Alors, de tête, l'autre norme qu'on gère depuis peu, c'est le ML, donc Ecological Metadata Language. Donc là, en termes de... c'est assez exhaustif aussi, on est arrivé à un niveau de richesse de métadonnées équivalent à ce qu'on peut produire en 1915, avec la description de la structure du jeu de données, la couverture taxonomique également. Donc euh, voilà, ça, ça c'est énorme. Mais on, on, de toute façon, on prévoit de faire une liste dans la documentation, pour que ce soit plus clair. Et peut-être juste un mot aussi là-dessus, puisqu'il y a un travail qu'on avait fait il y a un moment, mais qui, qui, qui reste à, à réinjecter proprement dans Geoflow, puisque le, le, le, le saut en qualité de, de, des codes de Geoflow fait que ce qui avait été fait avant un peu de manière artisanale bah, mérite d'être pris plus. plus plus en profondeur, mais on avait fait un travail sur euh, NetCDF et les conventions CF. Donc là, typiquement, euh, il y a un mapping hein, qui, a, qui a déjà été fait X fois par des collègues à la NOAA ou autre, euh, entre les, les, les global attributes des NetCDF qui sont finalement de la métadonnée de découverte, où on va retrouver le titre, le résumé, etc. Avec des attributs plus de, de, de métadonnées d'usage, donc plus riches, plus, riche, euh, plus spécifiques, qui Inclut euh, la description de la structure des données des NetCDF, c'est-à-dire euh, l'univers des dimensions des variables et des attributs de variables qui définissent la structure un, par exemple d'un cube de données multidimensionnelles ou de, ou de données de capteurs. Et donc, ça c'est un énorme travail évidemment, euh, puisque les convention CF permettent de, de, de mettre en place des structures de données hyper riches et hyper variées. Mais par contre, on avait amorcé la pompe, on va dire, et c'est le genre de choses qu'on pourrait euh, sur lequel on pourrait travailler ou sur lequel on souhaiterait pouvoir travailler. Et, voilà, qui, qui est contraint aussi, c'est ce que j'essaie de dire à la fin, par notre disponibilité à nous et les projets sur lesquels on travaille. Et c'est là où on aimerait justement avoir augmenté notre niveau d'interaction avec, avec d'autres personnes qui seraient intéressées par ces cas-là. J'enchaîne avec de nouvelles questions. Euh, donc il y a Marie-Claude qui, euh, qui, enfin, qui qui se demande s'il existerait des bacs, un bac à sable pour pouvoir s'entraîner, faire des tests et euh, il y a aussi une question un petit peu en lien d'Éric Cahuzac qui, euh, qui veut savoir s'il existe un mode debug pour justement essayer de, de sauver les problèmes de, de saisie des métadonnées dans ces 16 colonnes avant publication. Alors à ce stade, alors déjà on fait, en ce moment, on est en train de faire un gros travail de documentation, surtout sur la partie euh, euh, édition de métadonnées. C'est vrai qu'il y a des petits éléments, de, on va dire, de syntaxe pour, pour éditer les, les métadonnées dans les tableaux, surtout quand on essaye de faire, donc de décliner plusieurs types de descriptions, plusieurs types de, de métadonnées par colonne. C'est surtout intéressant si on veut faire du 1915. Donc ça, c'est un gros travail de documentation et prochainement, on va avoir de la documentation en ligne sur, sur GitHub. Euh, une autre perspective, c'est qu'en complément du Shani qu'on est en train de mettre en place pour, pour faciliter la configuration, euh, j'ai aussi en tête des, euh, un, un outil qui permettrait de, de, au moins de, de, de valider en fait, par ligne euh, les, les métadonnées qui sont utilisées si, si éventuellement il y a des problèmes de taxes à euh, faire apparaître des erreurs. Donc, voilà, ça c'est compliqué, euh, mais c'est une perspective qu'on a parce qu'effectivement, l'édition de métadonnées peut être fastidieuse pour certains utilisateurs donc ça c'était pour le, le métadonnée. pour le bac à sable alors ça c'est euh, tout dépend en fait des outils euh, qu'on souhaite utiliser euh, là où Wilfried peut complémenter je sais que lui il a mis en place un bac à sable pour euh, les journées network et le jeu au serveur également avec studio oui, en fait, euh, j'ai un RStudio serveur, euh, alors côté INRAE, mais qu'on peut ouvrir à ceux qui, qui, qui le souhaitent, il hein, n'y a pas trop de problème et qui, en fait, est directement connecté à un bac à sable d'une infrastructure de données euh, spatiale qu'on a aussi, et euh, y compris même un bac à sable Dataverse. Donc, en fait, on peut on peut vous proposer de tester directement l'application dans les différents services hein, via RStudio euh, unique. Donc, après, on... en enfin termes de... On n'a pas, pas de bac à sable pour, euh, par exemple, si on veut faire du, euh, des tests sur des bases de données, tout ça on n'a pas de bac à sable. C'est des questions qu faut qu'on se pose avoir un bac à sable. Alors, on mettra un bac à sable, notamment pour l'atelier, je pense. Euh, il y a des outils tels que Zemolo, par exemple, qui, eux, fournissent, euh, parce qu'il s'agit d'une infrastructure européenne, ils ont déjà un bac à sable. Euh, donc, ils ont une, une sandbox qui peut être utilisée euh, pour tester la publication de DOI. Hum, voilà. Juste peut-être pour rajouter un part mot là-dessus parce que c'est quelque chose qu'on a utilisé euh, dans les ateliers précédents le, les, les projets dans lesquels on travaille, les projets européens dans lesquels on travaille qui sont des projets infrastructures et qui préfigurent, et c'est la volonté de l'Europe le, le IOS, la European Open Science Cloud euh, ils nous livrent des, ce qu'ils appellent des VRE, donc Virtual Research Environment dans lesquels on a un RStudio on a un GeoNetwork et c'est ça qu'on a utilisé pour euh, les quelques ateliers qu'on qu avait organisés auparavant, et euh, ils sont libres d'accès et ils permettent d'arriver sur un RStudio où euh, les paquets nécessaires à ce travail-là sont, sont installés par défaut comme paquet système. Donc euh, il y a quelques trucs, mais ce n'est pas... Euh, c est, c est, voilà. ça, ça reste accessible, mais ce n'est pas mis en avant, effectivement, et on, on peut le faire. Ok, merci. Donc, autre question, donc celle de, de M. Bailly. Donc, existera-t-il une API web, REST ou autre, qui permette d'effectuer des opérations GeoFlow à partir d'une application tierce Alors, une API web, en soi, ce n'est pas prévu à ce stade. Ce qui sera, euh, dans un premier temps, ce qu'on pense mettre en place, c'est... Euh, euh, Étendre le Shiny, l'application Shiny qui permet d'exécuter de, les configurations, de tracer les configurations, les différents jobs qu'on a, qu a exécutés. Euh, une, après, d'une manière générale, toutes les fonctionnalités sont accessibles via le paquet. Euh, donc on, nous, on n'a pas de, de, de, de en, en tête, parce qu'on n'a pas de cas d'utilisation de, de mettre en place une API web. Euh, mais après il existe des, des facilités dans l'air pour, pour créer des api web donc euh, rien n'empêche de, de, de créer une petite interface euh, ça, ça peut faire partie de perspectives de développement effectivement. de telle sorte que Geoflow puisse être exécuté par des applications qui Ok, merci. Donc ensuite, il y a eu pas mal d'échanges encore dans, dans, le, dans le chat, mais je pense que vous avez à peu près répondu à tout. Peut-être que certains peuvent peut-être ouvrir leur micro s'ils ont une question supplémentaire. Je sais qu'il y en a qui auraient aimé avoir une, une petite démo, enfin, voir un peu plus, d'un peu plus près peut-être ce, ce template. Je ne sais pas si on a le temps de le faire, mais que ça vous incite à participer à l'atelier. Ouais, déjà un petit zoom, ça, ça permettrait d'y voir un peu plus clair sur… Comment ça fonctionne J'ai pas fait exprès. Euh, une démo, euh, en fait, la démo, typiquement, euh, ça pourrait être, je ne sais pas, de, enfin, le, je ne suis pas sûr de comprendre le template, mais ça pourrait être de, de, de montrer dans, dans RStudio Studio comment on, on charge et on exécute le workflow. Euh, mais le problème, c'est que là, avec l'outil qu'on a, euh, je ne sais pas si on peut switcher et ouvrir un navigateur web. Euh, donc moi, je crois que j'avais essayé d'introduire, euh, voilà, ici, là, sur, sur cette diapo, là, il y avait un lien vers le GitHub d'Emmanuel, où, où il y a un JSON, il y a un template de JSON. Et après, ce template de JSON, euh, il faut évidemment l'adapter, parce qu'on ne peut pas en ligne mettre les mots de passe pour GeoNetwork, etc. Mais après, une fois qu'on a installé Geoflow, bah, il faut, euh, faut l'exécuter soit sur sa machine, soit dans un RStudio de l'INRA, ou, euh, comme je le disais, dans les RStudio de VRE des projets sur lesquels on travaille, mais qui restent accessibles. Voilà. Sinon, il faut faire effectivement l'effort d'installer de, de, de, de, euh, le paquet, ce qui a priori quand même pas très compliqué, et, et de, de, de, de, de reprendre le contenu du JSON pour l'adapter à, à ses besoins. Mais il y a, il y a dans le JSON, dans, typiquement dans le JSON, euh, ou les JSON qui sont sur le, sur le repository GitHub des d'Emmanuel, Différents types de JSON qui correspondent à différents types de workflow et qui, en général, pointent vers une table d'entité qui est gérée dans un Google Drive euh, où on a trois exemples qui marchent euh, avec euh, un autre tableau où il y a des contacts avec, qui marchent. Et ça, on peut faire des copies, changer les adresses. Enfin, voilà, ça, ça reste assez. Euh, on peut aider, hein, euh, déjà. Euh, et ça reste assez. Euh, assez facile, il y a, il y a, il y a la matière qu'il faut pour, pour faire ça. Voilà. et puis et que, il y a le bac à ah, table, proposé aussi par, par uh, Wilfried, du coup, s'il y en a qui veulent peut-être s'exercer uh, voilà, pour compléter Oui, n'hésitez pas. Hein. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on lance maintenant le petit sondage d'intérêt alors, juste avant de lancer le sondage, Juliette, je vois qu'il y aurait une question sur euh, est-ce que, euh, finalement, ce, ce GeoFlow, vous savez s'il est utilisé en, en production euh, par certains labos Ah, ben ça, moi, je peux répondre. <rire> Allez, on on l'utilise à l'OREM, à Montpellier. Alors, en fait, ce n'est pas GeoFlow, c'est la version sans GeoFlow, c'est les paquets qui sont derrière, donc GeoMeta, euh, Geonapi. Euh, pour euh, lire des métadonnées qui sont dans une vue euh, Pogis. Donc c'est une vue qui va aller taper dans différentes tables d'informations euh, avec euh, des tables de station de mesure des tables d'instruments, des tables de contact et tout ça, avec ça on fait une vue et ensuite, euh, donc ça c'est. Alors le workflow pourrait être fait avec GeoFlow. Hein. Moi c'est vrai que je me suis pas mise à Geoflow parce que j'avais commencé ce travail avant. Euh, et du coup, avec les paquets Geometa et GeoNapi, etc., donc on va lire la table 10 et puis ensuite envoyer tout ça euh, dans GeoNetwork. Et donc le catalogue de l'OREM, je pourrais vous envoyer le lien, et euh, intégralement généré avec euh, cet outil euh, et régénéré de temps en temps. Euh, donc, de temps en temps, il y a une boucle qui enfin, ça repasse sur, sur toutes les tables de métadonnées. Et voilà. Et ça marche très, très bien. Ouais. Euh, dire euh, un, oui. Pour dire un mot là-dessus, juste. Excuse-moi, ouais, Je pense que ce qui est important, c'est de distinguer le, la production. Elle est aussi sur l'outil le, le, le, qu'on remplit. C'est-à-dire que ce qui est surtout en production, c'est le géo-network, le géo ou après, géo-flow en production. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que si géo disparaît, ce qui est évidemment. Pas le, pas, le, pas le projet pas souhaitable mais ce qui reste c'est les objets qui sont produits les objets qui sont produits c'est aussi ça qu'on essaye de mettre en avant dans, dans l'approche c'est des catalogues de requêtes des métadonnées riches, des tableaux qui, qui permettent d'être réutilisables par la suite des DOI et ça ça reste en fait quand on a publié dans Zenodo, quand on a publié dans Jeu Network en 1915 bon, l'objet produit par Geoflow reste euh, et l'aspect la, production on peut se le poser pour le workflow, pour l'exécuteur workflow, autant que pour les objets qui sont produits. Et je pense qu'il faut, faut séparer les deux, en fait. Oui. Bon, juste pour terminer, là, c'était la question qu'a qu posée Émilie. Je voulais savoir si on doit démarrer. Est-ce que, euh, Alors, j'ai compris que GeoFlow utilise euh, GeoNAPI euh, par dessous. C'est exact C'est ça oui, ou, ou, ou WS4R. Euh, oui, il utilise euh, toute la suite de paquets. Euh, que c'est D'accord. On avait déjà suivi le, le, la formation en 2018. Là. Euh, je veux dire, est-ce qu'il vaut mieux utiliser Geonapi directement tel que c'était avec le code R ou bien, euh, bien c'est suffisamment mature GeoFlow actuellement pour qu'on puisse euh, passer par là C'est un peu ma question. Est-ce qu'on est qu continue à, à utiliser Geonapi qui lui fonctionne euh, ou bien on peut passer sans, sans trop de crainte sur GeoFlow ça, ça, ça vous sollicitez deux de jours quoi, voilà. Ouais, alors la, la réponse, c'est si, si c'est pour produire, finalement, c'est ce que j'essaie d'expliquer, les mêmes services qui sont de publier dans GeoNetwork, publier dans GeoServer, qui sont les services qui nous réunissent en termes de, de, de mission, euh, bah nous, c'est ce qu'on a fait, au final. On, on a commencé à construire euh, ce que Juliette a fait euh, pour yeux avec GeoMeta, etc., GeoNAPI, etc. Mais comme c'était récurrent et qu'on en avait besoin, de, on avait besoin, entre guillemets, de l'industrialiser un peu plus, c'est ça qui est un peu l'acte de, de, de naissance de, de GeoFlow, c'est de professionnaliser et d'automatiser de, de, plus facilement ce genre de tâches en reportant l'effort dans un, un tableau. Donc Après, c'est à l'appréciation de chacun, mais euh, je pense que moi, c'est ce que je conseillerais à titre personnel. C'est l'objectif. Et vous l'avez testé pour terminer sur les dernières versions de GeoNetwork, par exemple Il n'y euh, aura pas des incompatibilités On passe de 3.3 -3 à 3.10 ou à 4 moi, j'ai testé tout récemment la 4.0.2, je crois, et, euh, et ça a fonctionné, ouais. Ok. Est-ce qu'on passe est... au sondage ouais. Pardon. Non non, non, non, non. Moi, je voulais juste dire un mot là-dessus. Ce qui est intéressant, je trouve, avec GeoFlo, typiquement, c'est que l'action de publication dans GeoNetwork, elle peut se faire soit avec l'API de GeoNetwork Geo, Geo ou GeoNAPI, soit avec le package ws 4 r qui lui va utiliser du, du CSW transactionnel. Et du coup, c'est assez facile de switcher d'un mode de publication qui reste la même publication, hein, le, le même objectif, en utilisant un paquet ou un autre. Et c'est typiquement là où on va avoir euh, beaucoup plus de, de, de, de, de facilité à, à mettre en place ce type de workflow qu'en le faisant soi-même à la main. Quoi. Moi, je, encore une fois, ça, ça fait partie des raisons euh, qui, qui peuvent justifier de, enfin, qui doivent justifier de passer à ce, à ce genre de, de, de, de, de paquet qui est une surcouche des autres au final. Hein. Donc, euh, si on fait tous la même chose avec les mêmes paquets, il faut passer, passer là-dessus, je pense.